Bon. Ouais, hein. Merci beaucoup d'être euh, venu pour euh, cette présentation. Donc, je vais dire deux mots pour euh, bah, présenter Pierre de Lyon pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui le connaissent. Ça fait fort longtemps qu'on euh, on s'est rencontrés en fait, à Saint-Alban autour des de, de, rencontres de Saint-Alban et de Jean-Houry. Et depuis cette date-là, on a des liens de travail et d'émission. Pierre continue d'ailleurs à assurer une supervision de service qui nous aide beaucoup. Et c'est non seulement ses livres, mais aussi ses interventions sont très précieuses pour nous. Euh, il est partie prenante et un très actif du mouvement de psychothérapie institutionnelle et euh, fait un boulot énorme dans énormément d'équipes euh, dans toute la France. C'est un travail, qu'il euh, faut souligner, et voilà, alors Pierre a écrit énormément de livres, donc je peux vous en faire la, la liste. Elle est très importante, qui tourne autour de la pédopsychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle et de la thérapie des enfants. Euh, et on en invitons donc la, à l'occasion de, de la parution, au donc, qui tourne, comme son nom l'indique, autour non seulement du compagnonnage avec jean mais aussi d'un certain nombre de concepts euh, qu'il qu a pu dégager et qui peuvent être euh, toujours opératoires de la psychothérapie institutionnelle. Voilà, donc euh, la conférence sera introduite par Sarah Collin, qui va nous dire un petit mot, et puis Pierre de Lyon ensuite, euh, aura toute la parole et on pourra discuter. Bon, merci en tout cas à chacun. Alors, pour prendre, prendre les micros, alors... La conférence est filmée, je précise quand même, elle est filmée et mise ensuite sur YouTube. On a choisi cette formule-là et non pas le zoom, de toute façon à ce qu'il y ait une rencontre physique qui se produise et non pas virtuelle. Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai commencé comme ça, cher Pierre. Euh, C'est avec grand plaisir que je te retrouve une deuxième fois cette semaine. On peut dire que le hasard fait bien les choses. Je t'attendais mercredi à la gare pour une après-midi de supervision, inaugurale, dans l'unité de long séjour je l'aime, la bien nommée, où je travaille. En attendant, j'ai reçu un appel inconnu. C'était le frère d'une patiente que je suis depuis bien longtemps, m'annonçant le décès de sa jeune sœur, qui aurait eu 40 ans le 18 janvier. Ainsi, nous nous retrouvons pour discuter de cette supervision, alors que je suis sidérée par cette nouvelle dramatique, qui n'a aucune réalité psychique pour moi sur le moment comme ça, mais que j'éprouve dans mon corps. Belle entrée en matière, si on peut dire, pour échanger, partager sur ce qui nous met à mal dans notre engagement quotidien auprès de patients malades, et pour certains, confrontés au point d'horreur de leur existence, je vais cette formule-là, et à qui nous tenterions d'offrir, comme le dit Moury, un point d'horreur, pense à toi, promesse de jour, promesse de vie possible. Un groupe de travail et de lecture de ton livre se tenait en début de semaine. J'y suis allée un peu par hasard à la fin d'une longue journée, plutôt ingrate dans cette unité de Cholem. Il était question de cette monumentale bibliographie que tu as déployée, impressionnante pour nous tous et toutes, et surtout pour de jeunes collègues qui n'ont pas connu Ouri, Toscaïès, yes, Jean-Aim, Bonafé, jean c'est et tant d'autres, qui habitent ton arrière-pays, et dont le livre que tu écris peut faire passage de témoins, relais vivant et incarné. d'une... Je crois qu'il faut faire une pause, il y a des personnes qui veulent s'asseoir. Ah, on ne l'a pas respecté. Et ça salle paraissait rempli. essayez vous Il y a encore des cas oui, de vivant. Oui, oui, oui. Il y a encore des cas de là. Je vais vous mais mais ça va tu parles. Qu'est-ce que je fais Non, non, je ne oui. pense pas. Tu attends un petit oui. peu que ça soit. Oui. Ça, ça fait un peu de bruit. Oui. Comme tu veux, oui. oui bonjour tout le monde. monde. Il <rire> <rire> y a quelqu'un là Non, non, non. non, non, non. Bonjour. bonjour Patrick, bonjour tout le monde. On reprend peut-être. Je, je reprends au début du dernier paragraphe, si ça ne me dérange pas.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 Relais vivant et incarné d'une psychiatrie qui ne va pas de soi, qui pourrait être autre chose que ce que l'on croyait, qui nous oblige à chaque instant à penser à ce que nous foutons là. Le désastre de l'évolution des soins psychiatriques psychiatri psychiatri peut être angoissant pour nos jeunes collègues qui s'engagent à nos côtés, et pour autant, comment entendre ce que tu m'écris dans une perspective vivante et d'engagement qui nous passionne Je crois avant tout à la confiance partagée, dans cette résistance à la destruction, dans cet enjeu de transmission de l'inestimable du soin psychique, et je reprends ici à dessein le thème des prochaines rencontres de la Criée. Tu peux donner la date Non. On a fait <rire> 10 juin. C'est écrit dans le texte. Pas sûr que nous aurons eu le temps de lire tous les livres que tu cites, tous les concepts que tu évoques et qui nous interpelleront sûrement à un moment donné comme outil de soin dans des situations compliquées qui nous dépassent. Ce travail de tissage humain ininterrompu donne du sens à notre quête, à notre recherche pour accueillir, accompagner, secourir la détresse dont nous tentons de témoigner. Être témoin, c'est aussi ne pas faire comme si de rien en se réfugiant dans des diagnostics standardisés et déshumanisés. Être témoin nécessite aussi de penser sans relâche l'aménagement de notre accueil au un par un dans la singularité et l'élaboration de collectifs d'institutions vivantes, donc nourries en permanence. Par définition, le vivant, il faut le nourrir en permanence. Être témoin, c'est aussi pouvoir penser les capacités de l'établissement à laisser faire ce travail de hiérarchisation de la distinctivité au plus près de la singularité de chacun et dans une transversalité possible, <rire> au-delà de toute hiérarchie réglementaire, d'autant plus écrasante qu'on pourrait s'y soumettre volontiers. Cela nécessite quelques outils humains incontournables, l'amitié, la confiance, l'accueil des expériences et le négatif, qu'il s'agit d'accueillir en nous et avec les patients qui vont bien souvent nous mettre en échec. Pour finir, je pense à une petite liste de phrases qui font sens pour moi. C'est bon, pas terrible, mais c'est comme ça. Celle de Toscaïès, celle-là me plaît beaucoup, qui parlait des enfants qui ne disposaient pas des chevaux symboliques pour quitter l'écurie familiale. Ça, ça me parle beaucoup. Voilà. Celle d'Hélène Chéniaud, de ne pas s'en laisser passer une. Celle d'Oury, mais qu'est-ce que je fous là Celle de Pindar, citée dans les groupes de copains psy, qui est « Partage et notre maître à tous » voilà, et enfin je finirai avec celle de Torubia afin, avant de te passer la parole qui peut ouvrir le débat et si ce n'était pas ça voilà de donc merci de, de, ces, de cet accueil et de cette présentation sympathique Sarah Très touché par la, la manière dont tu as proposé finalement cette entrée en matière. Alors euh, c'est vrai que je suis, je, suis, je suis pris dans quelque chose qui est l'état actuel de la psychiatrie euh, qui évidemment je suppose que c'est ça qui nous réunit euh, qui est dans un état vous savez bien qui est au-delà du lamentable. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que on sortirait tous euh, à plat ventre de la, de la salle et on tomberait de la rue Talleyrand euh, comme de la merde dans un bas de son. Mais euh, j'avais plutôt envie de parler un petit peu de ce qui, aujourd'hui, peut-être me semble essentiel, fondamental pour justement continuer à, à transmettre des choses qui sont tellement essentielles, en tout cas à mes yeux, hein, et que j'ai reçues de des gens j'ai côtoyé, donc tu as cité un certain nombre. Hein. Comme quand j'ai commencé psychiatrie, bon, je, il se trouve que ça fait 50 ans que je fais la psychiatrie, là, ces temps-ci, ces, temps ces mois-ci. Donc c'est une date quand même, c'est pas rien, 50 ans. Et donc euh, le type que j'ai rencontré au début s'appelait Colmain, c'est un psychiatre non communiste qui avait un certain nombre de défauts mais qui avait quand même quelques qualités euh, solides, et notamment celle d'avoir bossé avec M, euh, puis avec un certain nombre d'autres gens de cette euh, bande-là, pour apprendre la psychothérapie nationale. Quand il a été nommé à, à Angers, à Saint-Jean, il a eu envie vraiment de, de former les internes intéressés à cette, à cette dialectique subtile. Hein. Et moi j'ai eu la chance de me rencontrer, euh, et en même temps j'ai pris soin de ne pas aller dans son service parce que c'était très compliqué, son service était... Euh, bon, il, les gens étaient un peu sous emprise. Donc euh, je voyais bien déjà depuis le début que c'était compliqué les liens avec lui, mais son enseignement était quand même tout à fait fondamental. Mais ce qui m'a transmis de plus important, c'est la rencontre avec Auré, et notamment le fait que dès 1975, il a commencé à se mettre en tête l'idée de faire un, un groupe régional autour d'Angers, le groupe de l'Ouest et puis du Grand Ouest, euh, qui réunissait des gens du Centre, de la Bretagne, etc., euh, qui serait donc une des, une des reformulations nouvelles du GTPsy, hein, du groupe de travail euh, de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, hein, ancêtre de, de la psychothérapie institutionnelle. Et donc on est allé voir avec lui et quelques amis, Oury un dimanche à la Borde, et Guattari aussi, bon, et j'ai donc rencontré Ouri à la bord dans son bureau la première fois. Et donc Colmain a obtenu de lui, sans beaucoup d'efforts de, d'ailleurs, parce que Ouri était très partant tout de suite, qu'on fasse ce groupe de travail. Et donc très très tôt, 75, 76, on a commencé ce groupe de travail. C'est là que j'ai rencontré ce personnage qui m'a semblé vraiment hors norme. Et c'est hors norme qu'on cherchait le titre du film... Sur le silence d'ajustement. Oui, oui. euh, et donc, euh, cette, euh, cette rencontre-là a eu des effets extrêmement importants pour moi. Hein, parce que je, je, je le raconte des fois dans certains trucs, euh, j'avais un peu la tendance. Euh, bon, j'avais les cheveux longs comme ça, j'avais une barbe comme ça, euh, j'aimais euh, beaucoup Guattari, euh, euh, évidemment, mais aussi euh, euh, Cooper, etc. Bon, oui. C'est-à-dire que j'étais, non pas sur les chevaux qui me permettent de sortir de l'écurie parentale, mais sur les chevaux de l'antipsychiatrie, dans un processus d'idéalisation absolument vertigineux. Je m'en suis rendu compte après coup, ce qui m'a permis de ne pas tomber à ce moment-là. Et donc, euh, je, je trouvais que c'était formidable qu'on allait révolutionner la psychiatrie en fermant les asiles, etc. Enfin, j'étais vraiment mal barré, quoi. Bon. Et Oury m'a rattrapé par le colbac en me disant, euh, bon, quand est-ce que tu arrêtes ces conneries, quoi bon il bon, n'y a pas grand monde qui aurait pu me le dire à ce moment-là, parce que j'étais assez susceptible. On ne se refait pas. Et donc, euh, bon, ben, j'ai vraiment accepté ça de lui parce que c'était argumenté. c'était argumenté notamment par le fait que j'allais de temps en temps à la borde, faire une différence stage, bon, etc. Et, et j'ai bien rencontré là que la fermeture de la borde, ça paraissait complètement con. Quoi. Bon. <rire> Bon, ça a été à l'ordre du jour, beaucoup de fois après la fermeture de la borne. Vous vous rappelez, on a fait tout un tas les uns et les autres, signer des pétitions, euh, je suis allé au ministère avec Oury, etc. pour défendre la borne. Bon, mais fermer la borne, c'était assez con comme idée. Et ça m'a permis de réaliser que l'antipsychiatrie, c'était assez con comme idée. Même si dans l'antipsychiatrie, bien sûr, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, dans le film Family Life, le fait qu'on prenne le thé avec les patients tous les jours, bon, c'était une sorte de club de l'antipsychiatrie qui avait beaucoup de sens. Hein, bon. Et ça, ça, on pourrait dire, ça, ça mettait la position de, du fou par rapport à ceux qui prétendent s'occuper de lui dans une position d'horizontalité qui n'était pas exactement celle du divan. C'était une autre position d'horizontalité, c'est-à-dire une liberté, égalité, fraternité, quoi, plus de cet ordre-là. Et on voit bien que cette idée-là, finalement, a prévalu dans la psychothérapie nationale, mais de façon beaucoup plus articulée, dans l'antipsychiatrie couperienne. Il se trouve que moi j'ai rencontré Cooper plusieurs fois parce que j'allais chez Guattari à des réunions comme ça, où il réunissait un certain nombre de gens que j'aimais bien entendre, écouter, pour penser les, les choses que j'avais du mal à penser tout seul. Et vraiment, je me suis bien rendu compte que pas très longtemps que Cooper, euh, tout ce qu'il avait été écrit, écrit pendant qu'il était en Angleterre avec les, les schizophrènes et qu'il s'en occupait vraiment à Kingsley Hall, c'était formidable. Mais dès l'instant où il est passé en France, qu'il a eu un contrat avec Le Seuil et qu'il a fait des bouquins et qu'il ne s'occupait plus du tout des schizophrènes, alors là, Cooper, ça n'allait pas du tout, quoi. Bon, moi, je, cliniquement, je me suis rendu compte de ça dans les contacts avec lui, hein, bon... Euh, sous, euh, sous l'égide de Guattari, hein, qui, qui veillait au grain aussi. Bon. Et donc cette idée de l'antipsychiatrie, qui était quand même très généreuse en apparence, en fait se révélait totalement contre-productive dans la pratique. Hein. Et vraiment, Coleman, Ouri, et puis toute la bande des gens qui étaient là à ce moment-là, ça m'a permis d'intérioriser tout un tas de choses qui me paraissaient intéressantes, mais que je jugeais quand même un peu réactionnaires. Et en fait, je me suis bien rendu compte que la réaction n'était pas tellement là où on me croyait. Hein. Alors vraiment, si je dois quelque chose à Auris, c'est d'avoir dit « bon, tu as bientôt fini avec ces conneries-là ». Hein. Et il m'a rattrapé euh, du côté de bon, la psychothérapie rationnelle. Et il a eu un effet sur moi qui explique en grande partie la raison pour laquelle j'ai beaucoup écrit. Hein. 50 ans de psychiatrie, 50 livres maintenant, la 50e ou 51e. J'ai écrit parce que j'ai soumis à un moment donné dans ce groupe de Brignac qui nous réunissait dans la région ouest, euh, tous les deux, trois mois avec Ouri et toute sa bande, j'ai écrit un truc sur les groupes de supervision qu'un qu un ethnologue psychanalyste qui s'appelait Norbert Le faisait dans le service dans lequel j'étais, chez jacques Henry. Et j'ai écrit sur l'intérêt de cette fonction de supervision dans ce service-là. J'ai soumis ce truc-là à Horry. Il m'a dit vraiment, euh, il faut que tu continues à écrire, parce que ce que tu racontes, c'est des choses qui parlent vraiment aux infirmiers à l'époque, hein, puisque, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses avec les infirmiers. Et sur ces entrefaites, non seulement il m'a dit ça, mais il m'a dit, viens avec moi, on téléphone à Tosquayes. Et donc, euh, j'étais, je ne sais plus, en euh, 75, 76, on téléphone à Tosquayes, là, donc voilà. L image là. -bas. Formidable image de Toscaïs. Moury lui dit, euh, il faudrait que tu accueilles euh, de Lyon au stage chez toi. Toscaïs, à l'époque, avait quitté euh, ta région et était rendu euh, à Agen, dans un hôpital dont il faut quand même inventer le nom, hein, La Candélie. Bon, C'est quand même pas mal, hein, juste à côté d'Agen, dans les pruneaux. C'était une blague au début. C'était tout sauf une blague, je veux te dire. Et alors, je suis arrivé en stage chez Tosquayès, grâce au rendez-vous pris devant moi, avec Aurie entre Tosquayès et Oury, pour nous confier le bébé. Quoi. Et donc, je suis arrivé chez Tosquayès, et bon, j'ai souvent raconté cette histoire, mais elle vaut son, son pesant de cacahuètes. J'étais interne, donc j'avais une vieille de chevaux qui était vraiment pas, pas vaillante. Je fais mes 500 bornes d'Angers à, la, à à Jeun, je prends une nuit d'hôtel, ce qui m'arrivait jamais. Mon premier salaire, c'était 1000, 1000 francs, quand même, hein, d'interne à Saint-Jean. Et donc, euh, je, je me pointe le matin dans le service de Tosque, et je suis accueilli par Tosque qui me dit euh, C'est toi de Lyon <rire> Oui, c'est moi. J'aurais dû te dire de parvenir pas venir, mon service est une merde. <rire> L'accueil du lundi matin par Tosquayes. À ce moment j'ai pensé très fort à Oury qui rendez-vous pour moi avec Tosquayes. Alors je lui ai dit, écoutez, je, je vais repartir, c'est pas, pas grave. Non, on reste. Alors je, je lui explique pourquoi je viens. J'ai toujours dans mes fantasmes, de, mes maladies infantiles, j'en ai traversé beaucoup. Euh, je suis venu parce que j'aimerais bien que vous m'appreniez à animer les réunions à, à construire une institution enfin vous voyez le genre de questions complètement débiles qu'on qu expose à Toscaïès et il m'a dit euh, Vien, viens dans mon bureau dans mon bureau dit, le traiter de la servitude volontaire tu... Donc, viens dans mon bureau et ma révolution interne psychiatrique véritable a eu lieu là c'est-à-dire le, le mois de stage passé dans le bureau de Toscaïs avec Toscaïs à recevoir des patients. Et alors d'un seul coup, je suis tombé sur mes pieds de mes nuages antipsychiatriques, déjà tempérés par Oury, et avec vraiment le, la pesanteur qui s'est appliquée à moi de façon évidente à ce moment-là. C'est-à-dire, l'institution n'a de sens que si d'abord on rencontre les patients. Et qu'on essaie d'accueillir ces patients pour savoir avec eux quelle institution on va construire ensemble pour pouvoir les aider. Hein, la révolution totale pour moi. Hein. Quand je suis reparti de chez Toskeïs, euh, j'ai béni Oury, évidemment, de très loin, <rire> pour le remercier d'avoir euh, eu cette, euh, cette fonction vis-à-vis -vis de moi. Et donc après, je suis allé re re revoir évidemment Oury souvent. J'ai assisté grâce à, à l'importance que j'avais comprise dans la, la rencontre avec les patients dans les consultations, dans les entretiens, dans les séances et que toute institution n'avait de sens que quand c'était d'abord à partir de cette première rencontre qu'on pouvait les comprendre, les, les construire, les co-construire, etc., euh, que j'ai assisté à mes leçons de, de psychiatrie vraiment euh, profondes, phénoménologiques, euh, psychopathologie transférentielle, enfin, et avec Toscaeus et avait couru Et ces deux personnes-là ont quand même constitué pour moi une sorte d'école de la pensée extraordinaire qui m'a permis d'essayer de, d'approfondir ce que j'appelle désormais la psychopathologie transférentielle. C'est-à-dire une psychopathologie qui est centrée sur le fait que ce qui compte, c'est la rencontre et la manière dont notre appareil psychique sur notre Corps biologique va être là présent dans cette rencontre, va déterminer la manière dont on va pouvoir ensemble penser euh, à la fois l'approfondissement psychopathologique du patient qui ne vient pas nous voir parce qu'il est en forme, qui vient nous voir parce qu'il n'est plus en forme, et la manière dont on va pouvoir essayer de l'accompagner euh, d'abord en le portant, d'où dans mes euh, travaux à moi l'importance que j'accorde à la fonction phorique, c'est-à-dire. Euh, je prends d'abord sur mes épaules psychiques la moitié de la souffrance du patient et on va marcher un certain temps ensemble et au bout d'un certain temps de me rendre compte que la psychopathologie transférentielle avec une personne qui est schizophrène ou avec un enfant autiste ou avec un névrosé occidental pas moyen ben, ce n'est pas du tout les mêmes psychopathologies dont il s'agit et qu'il faut à chaque fois essayer, comme le disait George McDougall construire la métapsychologie pour chaque patient nouveau. Pierre tu devrais construire la métapsychologie à chaque fois que tu reçois un patient. Oui, tout un tas d'accents autour de moi, des personnes que j'ai rencontrées et qui ont eu de l'importance. Elle m'avait dit aussi, Pierre, je crois que euh, la traduction de Good Enough Mother euh, par euh, les Français, ça ne va pas du tout. La mère suffisamment bonne, tout de suite vous pensez, c'est catholique, c'est la religion, c'est la morale. Non! C'est adéquate sans plus. Good enough mother, une mère adéquate sans plus. Je vous conseille ça de reprendre prendre cette traduction à votre compte parce que ça change beaucoup de choses dans la manière dont on considère la mère suffisamment bonne. Mon cul. Donc voilà, c'est très important que ces, ces choses-là se, se mettent en place. Et donc, dès l'instant, on réfléchit à une psychopathologie transférentielle en termes de quelle est au fond la psychopathologie du patient qui vient de trouver pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement à la hauteur de ce qu'il attend, ben, évidemment, euh, si c'est un névrosé occidental poids moyen, eh ben, euh, allez voir la série en thérapie. Quoi. Hein? Moi je trouve que vous avez vu la série en thérapie, euh, ça, ça dit quelque chose à quelqu'un. Bon. Ben, dans la série en thérapie, euh, le névrosé occidental poids moyen va rencontrer le bon docteur Dayan en disant « Bon docteur, euh, voilà, j'ai des problèmes, je, je suis neurochirurgien, je... mais bon, quand je prends l'ascenseur avec un infirmier et qu'il qu exprime un désir euh, rapproché avec moi, euh, bah, on ne va pas au deuxième étage pour aller à la salle d'op, on va au quatrième pour aller dans les chambres d'internat et, et il me saute et je suis très contente en fait, puis après je suis très culpabilisé. Comment vous croyez que je peux sortir de ça, docteur Dayan alors, euh, Docteur Dayan, <rire> allongez-vous. Et en sortant de la séance, euh, elle s'approche tout près de lui. Elle dit, Docteur Dayan, je vous aime. Alors, Docteur Dayan, il, il, il s'attend à beaucoup de choses. Hein, bon. Mais là, il, il a été un peu surpris. Alors, il ne sait pas très bien quoi répondre. Alors, c'est elle qui fait la réponse. Elle dit, je sais, j'ai lu Freud. Vous allez dire, c'est le transfert. « Mais non, je vous aime vraiment <rire> !» Le docteur Daillon ne s'en remet pas. Quoi. Il va aller voir après euh, sa superviseuse pour quand même essayer de... puis on voit ce que ça donne. Hein. Bon. Donc vous voyez, la névrode occidentale pour moyen, ça se joue entre un patient et puis un, un psychanalyste, un euh, thérapeute, euh, infirmière, infirmier, bon, etc. Tout, des, des trucs qui, sont, qui se jouent en individuel habituellement. Et à condition que celui-là puisse en référer à, à quelqu'un qui... Il pue, il peut un peu développer ce qui est en train de se passer dans la psychopathologie de la névrose. Bon, ben, ça fait finir par trouver des solutions quand même. Hein? Bon. Globalement, les patients du docteur Dayan, ça va pas trop mal, sauf un qui, bon, ça se termine mal. Bon. Alors le problème, c'est que les patients du docteur Dayan, ce n'est pas vraiment cela qu'on voit dans les consultations de service publics, dans les CMPP, dans les... J'ai du CMPV, parce que Patrick Vellamiche nous fait l'amitié d'être là, euh, dans les endroits où on va s'occuper de ce que j'appelle, maintenant je propose d'appeler ça comme ça, non pas par euh, infantilisation, mais par euh, niveau structurel auquel ça se joue, les pathologies archaïques. Hein, L'autisme, ce n'est pas une pathologie névrotique classique, c'est une pathologie archaïque. Le, la schizophrénie, bon, ben... Il y a des schizophrènes comme Artaud, bien nommés ici, euh, qui sont des gens extrêmement intelligents, etc. etc. Mais enfin, n'empêche que les souffrances qu'il exprime euh, à son psychiatre, dont Tosqués parle parce qu'il a rencontré, euh, c'est putain de souffrances archaïques. Hein. Bon, donc voilà. Donc il me semble qu'il faut à ce moment-là réfléchir à la psychopathologie des angoisses archaïques. Hein. Et cette psychopathologie euh, des angoisses archaïques, il se trouve qu'elle a nécessité, et ça a été sans doute l'invention fondamentale de Toscaïès, nécessité d'avoir recours à quelque chose qui va tenir compte de la particularité des transferts de ces personnes-là sur le monde, et notamment sur le monde de ceux qui prétendent les accueillir. Et il appelait ça « transfert multiréférentiel », où Rie a essayé de développer ça avec sa connaissance approfondie de l'œuvre de Bleuler, le transfert dissocié, dans la schizophrénie notamment, et puis moi, j'ai essayé de développer ça beaucoup dans les pathologies des enfants, hein, le transfert des enfants autistes, on pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui pensent qu'il n'y a pas de transfert à l'autisme, bon, ça serait bien qu'ils rencontrent des enfants autistes, hein, parce que quand même, hein, il suffit de rencontrer un pour se rendre compte qu'il y a du transfert. Mais ce n'est pas un transfert de la névrose, ce n'est pas un transfert dissocié, ce n'est pas un transfert multiréférentiel au sens euh, du schizophrène, c'est un transfert adhésif, hein, le schizophrène, il ne s'accroche pas à vos épaules, il ne vient pas vous, vous accrocher les mains et, et vous griffer le cou, etc. Non, le schizophrène, c'est rare qu'il fasse ça. Mais les autistes, c'est tout le temps. Les gens qui travaillent les autistes sont des marques du transfert adhésif sur leur corps. Bon, Et le transfert psychotique de l'enfant psychotique, parce que, contrairement à ce que nous raconte la vulgate scientifique supposée actuelle, que la psychose de l'enfant n'existe pas, figurez-vous que moi j'en ai rencontré, des enfants psychotiques, beaucoup, et qu'en fait, il y en a beaucoup plus que des autistes. Hein. Oui, oui. Et maintenant, on dit qu'il n'y a pas d'enfants psychotiques, il oui. n'y a que des TSA. Oui. Troubles en réaction du développement, ce qui est devenu trouble du spectre autistique, sous l'influence de Harry Potter. Donc, c'est ces pathologique. <rire> en fait, on a mis les 9 dixièmes d'enfants psychotiques oui. et des harmoniques psychotiques dans la catégorie des troubles du spectre autistique, et on prétend leur appliquer les méthodes comportementales qu'on utilise pour l'autisme... Oui. Pour les psychotiques, et ça donne des résultats, mais un désastre. Hein? Alors le problème, c'est que si on réfléchit à la relation qu'on instaure avec un patient qu'on accueille, ben, si on réfléchit à son diagnostic, si on réfléchit à sa psychopathologie, et si on réfléchit aux formes que vont prendre le transfert de ce patient avec les gens qui s'occupent de lui, ben, à ce moment-là, on est fondé à créer quelque chose que Tosquayes a inventé, l'institution. Et à ce moment-là, l'institution prend un sens très intéressant. Ce n'est pas institution au sens de oh, « la Sécurité sociale est une grosse institution qui nous emmerde la vie avec sa bureaucratie ». Non, l'institution au sens de Toskayes, c'est distinguer de l'établissement, parce que justement, c'est quelque chose qui va essayer de se démarquer d'un fonctionnement du général, comme dit Peirce, pour faire quelque chose qui est un événement du singulier, qui est caractéristique de l'institution comment le groupe des professionnels qui est salarié par l'établissement va se réunir pour réfléchir ensemble à la manière dont ils vont remplir les missions que l'établissement leur demande de remplir. Et là, d'un seul coup, ce groupe fait institution. Et institution, ça a une dimension de verticalisation. On pourrait dire, en utilisant les travaux de berger par exemple, que c'est une dimension de lutte contre la pesanteur et en fait on voit bien que les endroits où les équipes ne luttent pas contre la pesanteur par exemple technocratique bureaucratique etc sont réduits au seul établissement et à ce moment là on voit bien que l'entropie est maximale vous voyez institution comme instituteur, instituer c'est faire se tenir debout quelque chose qui sur un plan d'une éthique professionnelle va avoir des conséquences immédiates sur la manière dont les gens se sentent accueillis donc cette institution qui va se développer, on voit bien qu'elle a, elle a connu des, des moments dans l'histoire de la psychiatrie, euh, disons du XXe siècle, elle a connu des moments très très caricaturaux. On est passé de l'asile 1945 à, euh, d'un seul coup, 20 ans ou 30 ans plus tard, des services de psychiatrie qui étaient composés de tout un tas d'éléments euh, que tu as inventés, comme tous les gens qui ont travaillé dans les secteurs, non seulement le service d'hospitalisation à temps plein, mais le CMP, le CRTTP, etc., tous les trucs qui faisaient qu'on s'adaptait à la nécessité d'accompagner les patients en fonction de leur psychopathologie. On voit bien que le passage de l'asile à cette forme de psychiatrie-là a créé quelque chose que la psychiatrie de secteur a permis et que c'était très important d'expérimenter ces choses-là. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde dans lequel les coordonnées générales que je décris là, de façon un peu simplificatrice, ont radicalement changé. On est arrivé maintenant dans un monde dans lequel, sous le prétexte des pseudosciences, on organise les choses en fonction de la psychiatrie réduite à une discipline médicale sans rien de plus de spécifique à la psychopathologie transférentielle. Spécialité médicale, c'est-à-dire on fait un diagnostic, on propose une indication de prise en charge et on laisse les gens se soigner en fonction de leur bon vouloir. En oubliant totalement l'enseignement majeur de Henriet, la psychiatrie, c'est la pathologie de la liberté. Donc, allez-y, soignez-vous. Ben oui, mais moi, je ne veux pas me soigner. Vous entendez des voix Oui, j'entends des voix. Et vous savez que ça, ça fait des ordres dans le sociétal, hein, quand vous entendez des voix oui, mais je ne veux pas m'en occuper. Et donc, à ce moment-là, on va être amené à faire en sorte que cette personne éventuellement puisse rencontrer des gens qui vont accueillir sa pathologie et l'amener à recevoir des soins, quelquefois, d'une façon qui n'est pas en rapport avec son sentiment à lui de liberté. Et donc, cette pathologie de la liberté va mettre en jeu quelque chose qui est bah, une contrainte euh, d'une manière ou d'une autre, qui, dans certains cas, peut conduire au fait que... Des patients sont, je sais pas comment on dit maintenant, hospitalisés d'office, non Un truc comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. changé mais... <rire> Et, Et que, que même dans certains cas, des patients sont attachés dans leur lit. Hein ça a pas bon, ça... on, a, on a interdit le packing, mais maintenant, on <rire> encourage les gens à attacher, à attacher les gens dans leur lit. <rire> Belle évolution quand même, hein, sociétale. Bon. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose qui est très important à considérer. C'est que cette pseudo-science organise les choses sur un mode médico-mimétique, c'est-à-dire diagnostic, traitement et à qui profite le crime. Les laboratoires pharmaceutiques sont là pour vous proposer des traitements qui permettent de répondre à toutes les questions qui se posent pour les enfants. Vous ne savez pas trop comment mettre les symptômes que les enfants présentent Lisez un livre qui est de couleur verte qui commence par DSM-5 maintenant, et vous trouverez tous les symptômes qui correspondent à la description de votre enfant qui va très mal, et vous conclurez que s'il si va très mal de cette manière-là, il y a une solution, c'est la prescription de ritaline, et puis s'il va très mal de cette manière-là, il y a une prescription, c'est les neuroleptiques. Hein. Et puis sinon, avec ces deux médicaments-là, vous pouvez tout à fait vous débrouiller dans la pédopsychiatrie d'aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez bien que la manière dont on organise les choses et... Je, je regarde Patrick parce qu'on a un combat commun évidemment en ce moment qui est le projet ministériel de transformer les CNP et les NPP en lieux qu'ils appellent euh, joliment des plateformes de diagnostic qui considèrent, qui concernent les maladies qui, ont, qui sont des troubles neurodéveloppementaux. Il n'y a plus le mot psy à aucune entrée des symptomatologies actuellement en pédopsie, et que cette organisation-là va conduire à faire des diagnostics approfondis, y compris des IRM et tout un tas d'examens de, qui n'ont pas toujours une utilité fondamentale pour ces enfants-là, enfin je dis fondamentale d'une man manière particulière, et euh, ça va conduire au fait que euh, beaucoup de gamins vont se retrouver avec des prescriptions médicamenteuses et des, euh, disons, des recommandations de type rééducatif pour leur prise en charge. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de gamins qui échappent à ce modèle dominant actuel et qui continuent à essayer de trouver dans leur ville... Moi, je, je reçois oui. des mails sans arrêt, de dis abondante Dans ta ville, est-ce que tu pourrais me conseiller un psy ?» Parce que ceux que je suis allé voir, euh, ils prescrivent des traitements, mais moi, euh, c'est pas ça que je voudrais pour mon enfant. Hein? Oui. Et donc on voit bien qu'il y a tout un tas d'enfants de, qui échappent à ce mécanisme dominant et qu'on va se retrouver très rapidement dans quelque chose qui est une impasse hein, généralisée en ce qui concerne la prise en charge des enfants. Je rappelle que, par exemple, aux États-Unis, actuellement, et au Brésil, hein, c'est bizarre, quand, euh, Trump, Bolsonaro, continuent euh, à régner, euh, 20% d'une classe d'âge d'enfants sont souritalines. 20% d'une classe d'âge souritaline. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, en France, euh, 800 000 naissances par an, euh, vous voyez, euh, le nombre de de gens qui sont sous cette prescription. Donc à qui profite le crime Parce qu'il y en a ont besoin de la ritaline. Moi, je suis le premier à prescrire quand il y en a besoin. Mais en général, 1 sur 10, me demandent. Hein Donc on voit bien que pour les 9 qui vont l'avoir alors qu'ils n'en ont pas besoin, il y aurait besoin d'une prise en charge psychothérapique au sens large. Et cette prise en charge psychothérapique n'est plus délivré dans les études de psy, malheureusement, parce qu'on est en train de former les psys de telle manière que évidemment ils n'ont pas l'accès à une formation psychothérapie psychothérapie ce non, pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, on voit bien que là, cette organisation, cette pensée de la psychiatrie aujourd'hui, de la manière dont on répond à la souffrance psychique, est tout à fait, euh, finalement, à côté des réponses que... Euh, tout ce qui est souris et tous ces gens importants pour nous ont mis en place pour pouvoir nous les transmettre et que nous on se retrouve dans la situation de constater que c'est très difficile à articuler aujourd'hui. Alors il me semble que plutôt que de se déprimer et d'aller tous se suicider euh, mm -hmm. en se jetant dans la, dans la, dans la rivière du coin, c'est très important qu'on puisse réfléchir à comment utiliser les concepts qui nous ont transmis de façon actualisée. Mm -hmm. hein et là il me semble que j'ai beaucoup essayé de travailler sur cette question Je vois d'ailleurs que tu as le, le petit en question qui ouais. À mon avis, la solution que je trouve opératoire pour, pour nous, pour les, les équipes qui continuent à travailler sur cette question-là, c'est essayer de travailler sur ce que j'ai retenu de l'enseignement de ces deux maîtres importants, la euh, constellation transférentielle. Oui. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est la constellation transférentielle ben, Justement, le gros avantage de la consultation transférentielle, c'est plutôt que de se dire, bon, euh, vous savez, comme le, le débat qui a eu lieu dans les années 80, euh, qui, qui n'a pas cessé jusqu'à l'extinction des feux, qui était, euh, bon, la psychothérapie nationale, c'est bien dans les hôpitaux, mais dans le secteur, ça ne va pas, parce que comment voulez-vous faire de la psychothérapie nationale dans le secteur et en fait, les, les gens qui se sont lancés ont fait des clubs extra-hospitaliers oui. et ils ont développé des trucs absolument géniaux dans le secteur extra-hospitalier qui n'étaient pas les mêmes que dans le secteur intrahospitalier. hospitalier Et donc, ils ont inventé, à partir de cette, ce concept fondamental de constellation transférentielle, une possibilité d'utiliser cette théorisation de la psychopathologie transférentielle dans un contexte qui avait changé profondément, hein donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut qu'on arrive à, à créer ou à euh, faire vivre. C'est le fait que la constellation transférentielle n'est pas attachée à un lieu de soins euh, euh, qui serait le lieu où c'est bien de le faire et puis qu'il y a des lieux de soins où ce n'est pas possible de le faire. Donc je crois que vraiment, c'est ça, le, on pourrait dire, le plus petit dénominateur commun actuel de la psychothérapie relationnelle, C'est quand vous êtes avec un patient qui présente une pathologie archaïque, et que vous êtes plusieurs soignants à essayer de le prendre en charge, faites une réunion de constellation transférentielle. Alors là, on, on voit bien qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein, bon, parce que ça a l'air de rien, là, le précepte, faites une réunion de constellation transférentielle. Ouais. Mais il y a des endroits où, si vous dites ça, ben le, le, les gens qui sont là font un infarctus. Ouais. Euh, faites une réunion de constellation transférentielle, le mot « transfert » pose problème, le mot « constellation » pose problème, et surtout le mot « réunion » pose problème. Parce que faites une réunion, il y a beaucoup de gens qui pensent euh, « Ah bah ben, les réunions, euh, comme euh, nous l'a appris euh, notre ami, euh, comment il s'appelle, Peum dont on parle Chapoutot. Vous, vous, vous connaissez ce livre très important, « Libre d'obéir » de Chapoutot où il écrit un truc, moi je trouve est, il a eu culot parce qu'il l'a mis sur, le, sur les étals des, des libraires euh, le new management du nazisme aujourd'hui il fallait quand même oser hein? bon, parce que je ne sais pas si vous le savez mais euh, les techniques de management actuelles sont directement importées mais presque identiques du fonctionnement des ingénieurs du travail dans les usines croupes des scènes. Pendant la période nazie. Juste euh, à partir de 1933 jusqu'à 1945, il faut lire le petit bouquin, là, vous savez, qui a eu le prix Goncourt, là, la réunion, là, vous savez, de tous les patrons de, de l'industrie allemande avec Hitler. Là, bon. <coughs> les gens se, se sont spécialisés dans la manière dont on pouvait organiser le travail pour produire beaucoup de canons, euh, les grosses Bertha et compagnie, et donc euh, ça, ça a fonctionné de façon très opératoire. Et après, les ingénieurs en question et, et autres organisateurs de travail ont réussi à échapper à, à cette chasse aux nazis qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et en fait, ils se sont transformés en enseignants universitaires et sont devenus les professeurs de – ça s'appelait pas « management », mais d'organisation du travail. Et ils ont réutilisé les concepts qu'ils avaient mis au point pendant la période nazie, avec la période post-nazie. Et puis, certains sont partis aux États-Unis et dans les grandes universités, le, la médecine du travail, la psychologie du travail, etc., développer les concepts du new management à partir de cette idéologie-là. Mmh. Donc, si vous voulez, quand on pense réunion aujourd'hui, dans la plupart des équipes, malheureusement, euh, ben, c'est des réunions de type management mmh. dont il est question. Mmh. Et comment ça se passe, une réunion de type management, oh. on pourrait dire que c'est l'antimatière. C'est-à-dire que c'est le contraire exactement de ce que... Euh, Oury, dans son article de psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie nationale, qui s'appelle « Existe-t-il un concept de réunion ?» que Je vous recommande ce chapitre qui est absolument fondamental dans psychothérapie et psychothérapie nationale. C'est ce livre-là, je l'ai apporté. Oui. Absolument remarquable. Oui, oui. oui, hein. Et donc, dans ce, dans ce chapitre, il définit la, le concept de réunion. Je, je vous l'ai fait en résumé, mais bon, les réunions de management, c'est... Vous recevez l'ordre du jour par mail. On vous dit qu'il y aura une réunion de management, on pas management, il y aura une réunion de travail euh, lundi à 10h. Euh, on n'a pas du tout pris la précaution de savoir si vous étiez libre. Lundi, lundi à 10h. Et puis on vous met l'ordre du jour, avec des, des points extrêmement intéressants. Euh, le rapport euh, du qualiticien sur euh, la manière dont l'usage. De, du truc hydroalcoolique a été fait dans le service pendant la période du Covid. Bon. Et et ensuite, euh, vous voyez, des sujets vraiment passionnants pour la psychopathologie transférentielle de cet ordre là Donc, une heure pour le premier rapport, une heure pour le deuxième rapport, bon. rapport. Et puis, à midi, euh, le, le syndicaliste de service pose la question, mais alors, euh, pour le budget de l'année prochaine, on n'a que jusqu'à la fin du mois pour dire si oui ou non, il y aura une supervision dans l'équipe ou pas l'année prochaine ah, « Excusez-moi, vous avez vu, il est midi, on va traiter ça peut-être le mois prochain. »« Oui, mais le mois prochain, ça sera trop tard pour le budget. »« Ah ben, bah, écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas faire autrement. » Fin de la réunion de management. Mmh. Mmh. Hein? Ah oui, la, cette réunion-là, c'est pas une réunion. C'est de l'enseignement du fascisme. Hein? Donc, il me semble qu'il faut quand même revenir à des choses très essentielles pour nous. Une réunion, c'est quoi C'est pouvoir... Dans un endroit qui est suffisamment protégé par la bienveillance minimum requise par les participants à la réunion, c'est pouvoir dire avec ce patient-là, les mecs, je suis dans une merde noire, il faut que vous m'aidiez parce que moi, j'y arrive plus. Si ça continue, je vais le foutre par la fenêtre. Alors, vous voyez, dans cette réunion-là, s'il y a par exemple ce est le cas d'une réunion ce que j'ai vécue dans une supervision quelqu'un m'a raconté, il y avait une cadre qui venait d'arriver dans le service, formé au management, hein, vraiment pur et dur. Elle a entendu que cet enfant-là, que je recevais toutes les semaines, j'avais de plus en plus de mal avec lui, et j'ai dit, si ça continue, je le fous par la fenêtre. Elle a noté ça, dans son <rire> casque hein. Et quand elle m'a convoqué à la fin de l'année pour la réunion de notation, où on parle de la formation, etc., elle m'a dit, écoutez, cette année, je ne peux pas vous faire euh, monter votre note, parce que, vous vous rappelez que le 5 mai, vous avez dit « si ça continue, je le fou par la tête. vous savez que vous n'avez pas le droit <rire> ?» L'infirmière avait envie de lui foutre son poing dans la gueule, quoi, hein, en disant « enfin, vous êtes con quoi ?» Vous voyez, dans La Réunion, faut il faut qu'il y ait un niveau de bienveillance qui permet d'accueillir le fait que mon collègue, celui que j'aime bien, j'ai beaucoup d'estime pour lui, il est très en difficulté qu'un patient et il me dit « je suis dans une merde noire, je ne vais pas y arriver ». Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Est-ce qu'on cherche dans la réunion qui est-ce qui est le maître de l'ordre du jour Qui est-ce qui, qui, qui a raison Ou ces choses-là Non. On va chercher dans le cadre d'une psychopathologie transférentielle, bien comprise selon moi, le fait que ce patient qui présente une pathologie archaïque est en train de s'organiser dans le monde qu'on lui propose, par exemple le soin avec lequel on l'accueille, il est en train de répartir son énergie psychique en fonction de son histoire infantile, son histoire de vie. Il est en train de répartir son énergie en fonction des personnes qu a, qui l'ont accueilli. Et il a trouvé que cette personne qu'il accueillait était quand même un psychiatre, d'accord Mais enfin, quand même, ce psychiatre-là, il a une gueule qui me fait tellement penser à mon père qui m'a emmerdé toute mon enfance, que c'est pas avec lui que je vais, hein, bon. Mais l'orthophoniste, euh, oui, là, ça, par contre, là, elle, je vois bien que la manière dont me regarde, ça fait drôlement penser à ma marraine, qui venait pas assez souvent chez moi, mais quand elle venait, là, j'avais quelque chose qui s'apaisait en moi, hein. Et puis celui-là celui ou celle-là, celui qui, dans la réunion, dit « je suis dans une merde de noir, j'arrive plus avec ce patient », me fait drôlement penser justement aussi à mon père, ce con ou cette conne. Et donc, d'un seul coup, on est en train de fabriquer ensemble, de façon collective, quelque chose qui est une représentation du monde interne du patient et de la manière dont il va attribuer à chacun d'entre nous qui prétendons nous occuper de lui des valences, qui sont des valences transférentielles, qui ne sont évidemment pas celles qu'on retrouve dans les histoires du docteur Dayan, qui sont des histoires qui sont marquées par la dissociation, le multiréférentiel, l'adhésivité, la projectivité, etc. C'est-à-dire, en fait, il répartit ses énergies de façon, on pourrait dire, non intégrée. Vous savez, dans le développement de l'enfant, le passage de, disons, des objets, euh, des multi-objets, au fait que d'un seul coup, euh, la mère ou le père ou qui que ce soit devient l'objet total... C'est parce qu'il y a une intégration progressive de tous ces objets partiels pour en faire un objet total. On pourrait dire qu'elle n'est pas toujours archaïque a la particularité de rester dans le monde des objets partiels. Et donc dans le transfert, il fonctionne avec les objets partiels. Je mets chez un tel mes bons objets, je mets chez un tel mes mauvais objets. Donc dans la réunion, quand je dis, je suis dans une mer de noir, je n'y arrive plus avec ce patient-là, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que je suis un mauvais soignant alors là, on voit bien la réunion de management. Vous avez dit euh, le 5 mai que vous vouliez foutre un enfant par la fenêtre Vous êtes un mauvais soignant. Voilà la réunion managériale. <coughs> là, on est dans une réunion dans laquelle, d'un seul coup, entre guillemets, tu as la chance d'avoir été repéré comme le bésogé. Enfin, elle a trouvé, ou il a trouvé quelqu'un qui va incarner pour lui un mauvais objet avec lequel il a eu tellement d'histoires qu'il ne peut pas régler avec cette personne-là que peut-être il va pouvoir les régler avec toi qui est là en train de dire « moi je arrive pas avec lui ». D'autant que celui qui raconte ça entend l'autre qui dit « ben moi je trouve que depuis que je le vois, ça va de mieux en mieux ». Alors on voit bien que si on est dans une logique managériale, ça va de mieux en mieux, donc c'est un bon soignant ça ne va pas du tout, donc c'est une mauvaise soignante. Et cette logique-là est un piège permanent dans les équipes qui s'occupent des pathologies archaïques. Et donc notre travail consiste à mettre en scène, presque comme dans un psychodrame, la Réunion de Constellation, c'est une sorte de psychodrame, Elle consiste à mettre en scène le monde interne du patient et à voir comment ce patient fonctionne dans le monde. Et à partir de là, Qu'est-ce qu'on constate Uri euh, rappelait toujours cette expérience de Stanton et Schwartz, qui me semble tellement importante, dont il parle un peu aussi là, dans, dans ce bouquin, qui avait été rapporté par Camier dans Le psychanalyste sans divan, vous connaissez sûrement. On voit bien que quand les professionnels arrivent à pouvoir mettre en scène les bons et les mauvais objets d'un patient, et qu'ils arrivent à l'assumer entre eux, alors, la fonction contenante que le patient tout seul ne peut pas réaliser, dans son rapport au monde, est réalisée par l'institution qui le prend en charge. Et à ce moment-là, pour un temps donné, le patient sent que, pour une fois, il a été compris, mais presque compris, au sens de, on prend à plusieurs le problème qui se présente et on le contient pour que le patient ressente qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, dans son existence par rapport au monde. Et on voit bien que ces expériences-là, vous pouvez les tenir tout à fait, par exemple, pour moi, à Jeanne de Flandre, je faisais des groupes avec les pédiatres, groupe Balint, avec les pédiatres, dans lesquels on travaillait sur un enfant qui était en néonate, par exemple, qui présentait tout un tas de signes très compliqués d'anorexie, qui n'était pas en rapport direct avec sa pathologie d'enfant néonate, mais donc le fait qu'on puisse en parler ensemble avec tous les soignants de pédiatrie qui s'occupaient de ce gamin-là avait des effets sur le, la sortie de l'anorexie chez le bébé prématuré. Ça peut se trouver chez les juges des enfants. Si vous travaillez avec des juges des enfants et que les juges des enfants peuvent vous exprimer des trucs du genre euh, « bah avec ce dossier-là, moi, pff, je, je vois bien que la décision que j'ai prise est complètement à côté de la plaque. » Qu'un juge des enfants puisse dire ça dans un groupe où ils se sont suffisamment protégés pour aborder les questions qui sont des choses qui l'ont dépassé le juge des enfants, la fois d'après, il va se dire « Ah oui, mais euh, je tempère ma décision à venir de mes expériences passées, etc. » Et donc, par exemple, dans les, les milieux très, on pourrait dire crucifiés actuels, hein, que sont l'aide sociale à l'enfance, je ne sais pas si vous connaissez les gens qui travaillent dans ces milieux-là, c'est épouvantable en ce moment, parce qu'on leur dit, euh, avec beaucoup moins de moyens vous allez me faire le plaisir de les transformer en enfants normaux. Hein? Oui. Et puis, si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute à vous. Oui, oui. Donc, enfin, vraiment, on a dit que c'était les psychanalystes qui culpabilisaient les mères. Mais alors, dis donc, je vous raconte l'état actuel qui culpabilise les professionnels. C'est pas mal. Hein? Bon. Oui. On devrait dire ça aux associations de parents enfantistes. Hein? Bon. Oui. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là chez eux qui, quand ils arrivent à faire ce travail de réunion de constellation transférentielle, change radicalement leur manière de penser le soin avec les patients. Et puis dans les équipes de psychiatrie, il bon, n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que par exemple dans le travail de supervision, ben, si on arrive à faire ce travail de constellation, ça a des effets sur les, sur les personnes dont on parle qui sont radicaux. C'est-à-dire, j'avais un avis en arrivant dans la réunion, le simple fait qu'il y ait une certaine ambiance dans cette réunion qui fasse que les avis des autres ne vont pas être l'objet de... Qui est-ce qui est le plus fort Qui est-ce qui a la plus grosse bite Enfin, toutes ces conneries invraisemblables du monde actuel. Mais, tiens, il a un autre point de vue que moi pour le même patient. Ah, mais ça, je n'avais pas du tout pensé à ça. Lui, il partirait bien en vacances avec ce patient dans un séjour thérapeutique, alors que moi, je voudrais le foutre par la fenêtre. Quand même, ça, ça me donne à réfléchir. Et quand je sors de La Réunion, j'ai cet autre témoignage dans la tête. Et la manière dont je vais rencontrer le patient avec cet autre témoignage dans ma tête va radicalement changer ma position euh, que j'avais quand je suis rentré dans la région. Et on voit bien que c'est cette manière de penser les choses qui me semble aujourd'hui l'actualité oui. de la psychothérapie institutionnelle. Et si on arrive à développer ça dans les différents oui. lieux dans lesquels on se trouve euh, un peu éparpillé actuellement, malheureusement, oui. et bien il me semble qu'on peut transmettre vraiment, on pourrait dire, l'invariance structurale de la psychothérapie institutionnelle C'est-à-dire, l'institution, c'est pas un fétiche comme ça en l'air, c'est ce qu'on va créer à propos d'un patient donné pour pouvoir ensemble répondre de lui. Répondre de lui. Et à ce moment-là, il me semble que, aussi bien sur le plan de l'éthique que sur le plan de l'épistémologie, les deux dimensions sont prises en cours. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter, mais j'aimerais bien maintenant qu'on puisse discuter voilà. à propos de vos, de vos expériences oui. et de vos témoignages. Oui. Bravo. Bravo. Bravo. Deux mots pour démarrer, puis on va faire circuler la parole. Je te remercie en tout cas d'avoir vraiment... De centrer ton propos et resserrer sur l'essentiel cette idée conclusive que tu me proposes dans la discussion autour du concept, ou plutôt à partir du concept de constellation comment est-ce qu'on pourrait imaginer un avalien structural à soutenir dans les temps actuels alors ça c'est quand même extrêmement important c'est à dire à partir d'accueillir ceux qui viennent et qui ne cessent de changer on n'accueille pas les mêmes ni les mêmes pathologies que dans les années précédentes. Et, la, et, et on voit bien à quel point la psychiatrie est dépendante de la société et de l'histoire. C'en est, est une démonstration. Est quand on parle les il faut faire très attention. On n'est pas devant des pathologies structurellement figées. Précisément, tout a changé. Le monde a changé. Et ça, nous, nous sommes en train d'accueillir ce changement. Et ma question, je vais te la poser comme ça parce que c'est une question pour nous tous c'est au fond. Tu viens de nous voilà. dire à quel point cette psychopathologie de l'archaïque, extrêmement subtile, peut être menée. Comment elle a des effets On est quelques-uns ici à en mesurer l'efficace, dans le bon sens du terme. Ça a des effets extrêmement importants sur les patients, sur les soignants. Ça nous, a, ça nous transforme. Euh, et en même temps, question. Quelles sont les conditions nécessaires, minimales pour pouvoir continuer à faire ce travail de consolation Comment travailler avec l'hostilité actuellement Comment travailler avec le négatif, qui a toujours existé -dire Il ne faut pas croire que Toscaïès, quand il démarre, est accueilli à bras ouverts, et il travaille avec un sérieux négatif, et les nazis, qui sont quand même en France tout de même, hein, et les staliniens aussi. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a aussi des ennemis identifiés, qui ont pris euh, le contrôle de l'État, du ministère de la santé, le lobby fondamental, les professeurs de psychiatrie, pas tout. je ne parle pas de toi, mais <rire> quand même, une grande majorité, et, et qui, d'une certaine manière, euh, sont dans une position d'hostilité maximum. Alors, voilà, comment mener ce travail de Constellation, ce travail de psychopathologie transférentielle, le, dans des établissements, tu as bien fait la distinction entre établissement et institution, justement, euh, qui témoignent par leur adhésion à la logique managériale et à la logique néolibérale du capitalisme actuel, finalement, euh, d'une conception totalement opposée. Comment fait-on pour... Euh, enfin, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de... J'espère pas une réponse unique. Comment est-ce que tu imagines Comment est-ce que chacun pourrait imaginer, aujourd'hui, les formes de résistance et de pensée, finalement, pour tenir cette contradiction qui est presque une aporie, quoi, aujourd'hui Comment on tient Comment tenir cette psychopathologie subtile dans les conditions de très mauvais temps que nous traversons ouais. C'est une question oui. pour Pierre et pour oh, chacun. Tu veux répondre pour Pierre Non, je ne vais pas répondre pour Pierre. Je vais, je vais parler de mon expérience. Ah oui, tu peux. Oui. Hein bon, Elisabeth, ben, nomme-toi. Elisabeth, fais en veille, oui. Euh... Bon, je te remercie, Pierre, d'avoir dit que ça faisait 50 ans que tu étais la psychiatrie. Moi, je n'avais pas compté, mais maintenant, je n'aurais plus besoin de compter. parce ouais. que Chaque fois qu'on se verra, moi aussi, ça fait 50 ans. Pourtant, tu as l'air si jeune. En fait, je, parce que je suis arrivée à la Borde à 20 ans comme stagiaire en, en, en art plastique. Donc voilà, c'est donc, pour ça que, donc, que je que que suis tombée dedans assez rapidement. Euh, donc après, euh, ces débuts grandioses. En psychiatrie publique, j'ai fait des petites choses. Hein, parce qu'on avait, en effet, euh, j'avais pas un patron qui, qui était de la psychothérapie institutionnelle, mais de notre, de ma génération. Et donc, il laissait faire. Hein. Il laissait faire et disait de euh, toute façon, tout le monde va faire comme je dis, sauf Elisabeth Forveil, parce qu'elle fera quoi ce qu'elle veut. Alors, voilà. Donc, on, a, on arrivait... Ouais, ouais, C'est pas une qualité, hein. Mais dans la mesure où j'ai réussi tout le temps à avoir quelques collègues psychologues et et infirmier pour, pour faire des choses, pour faire des groupes notamment, euh, ça s'est très bien passé. Bon, au bout de 40 ans de bons et loyaux services, ils m'ont remercié. Et donc 43, là, 43. Euh, 43 ans. Ah non, non, ben non justement ou 41, je sais plus, <rire> j'ai compté, je suis sortie en, en, 2000, euh, en 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus. Et donc, effectivement, là, la question, c'est du libéral, hein, la question du libéral. Et donc, effectivement, quand on a commencé euh, en institution à travailler avec des pathologies, comme tu as décrit, eh ben, en libéral, elle nous tombe dessus euh, à bras raccourcis. Euh, et puis, alors, et même, et donc, ce n'est pas de, de ça dont, dont je vais parler, puisque je reçois aussi des enfants, mais surtout de, du soin qui a changé qui est obligée de changer, parce que euh, bah, je, je travaille dans une ville assez aisée, donc les gens ils ont des sous, ils me donnent leurs sous comme s'ils me donnent un ticket de métro, il euh, y en a, euh, mais, mais alors, une, alors en thérapie d'enfant, quand, quand je vois pour la troisième fois une petite fille qui dit que vraiment c'est de la faute de ses parents, parce que si elle veut mettre sa robe rose, ils lui disent de mettre la robe bleue, que ça ne va pas du tout, et que vraiment, est-ce que je le fais pour les parents, parce que les parents ne sont pas du tout à la hauteur, j'invente par un. Je me dis, est-ce que je vais être quelqu'un, une personne de plus, qui va écouter cet enfant dans sa toute puissance et, et, et, et dans son identité de genre oui, ah oui là. Les, les miennes elles, elles, sont encore, elles sont encore dans les robes hein? euh, parce que c'est un peu des histoires les parents arrivent à dire on ne peut pas partir à l'école parce que l'enfant veut choisir ses vêtements c'est insupportable, j'arrive pas à le faire obéir et donc effectivement pour suivre Guattari on a vraiment euh, des pathologies qui se ressemblent alors qu'à Montreuil j'avais aussi des pathologies qui se ressemblent mais ce n'était pas la même ethnie à montreuil là c'est dans mon ethnie euh, de, dans mon ethnie à moi euh, <rire> parce que c'est plus facile de voir euh, que le problème est euh, sociétal quand on s'adresse à des émigrés que quand on s'adresse à des gens de sa propre ethnie et donc là j'ai eu un peu plus de mal à le voir mais au bout d'un moment j'ai réussi à me dire mais c'est pas possible ils sont tous pareils ils ont tous le même problème et pas issus de l'émigration ou, ou avant avant parce que c'est des portugais ou des italiens euh, donc ensuite et donc effectivement euh, j'ai je pouvais pas j'ai monté un psychodrame en effet donc c'est pour vous vous dire que de choses petites je suis tombée en choses toutes petites et on s'est aperçu parce que on s'est aperçu, donc avec un collègue du coup, qui est, est un homme, il est plus jeune que moi, il est noir, il est un grand bonhomme, donc on a des personnalités différentes et puis on a des stagiaires de l'université. Et donc, en effet, on s'est aperçu que, que, que ces enfants étaient omnipotents et qu'il y en a de plus en plus et qu'on et qu avait besoin et j'avais pas assez d'outils. Et donc, j'ai réussi euh, malgré tout, même si c'est une toute petite chose, à, à remonter cette constellation dont tu parles, parce que, par exemple, là, on a une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'en plus, l'aide la, sociale à l'enfance, c'est du privé, maintenant. Une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance, moi, j'espérais qu'elle vienne pas, parce que, vraiment, je trouvais qu'elle délirait. Elle a 15 ans, je dis, non, mais ça ne va pas, parce qu'on sait que derrière, il n'y a pas grand-chose, donc ce n'est pas facile. Et puis, les collègues disent, bah, non, super ah non, non, non, pourvu qu'elles viennent, on tient le coup. Moi, je dis, il y en a d'autres sur la liste d'attente, voilà. Donc, j'ai pensé à ça quand, euh, quand tu as dit que vraiment, et comme on fait un post-groupe euh, chaque semaine, voilà de, que vraiment, c'était très important, surtout que c'est un cas grave, je pense qu'elle délire, donc euh, que, que mmh. comment euh, on peut, même avec le peu de choses qu'on a actuellement, euh, euh, trouver quelque chose à faire, voilà. Merci, Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole Moi, je peux dire un mot par rapport à ce que vient de dire Elisabeth. qu'elle pose une question sociétale fondamentale c'est la question de la, du développement des compétences du bébé, du jeune enfant, de l'enfant. Euh, on appuie sur euh, tout ce qu'il est capable de faire mais qui ne va pouvoir fonctionner dans le développement à venir de l'enfant que si cette toute-puissance infantile progressive est limitée par une fonction limitante parentale. Ce que Dolto appelait la castration symboligène, d'un mot un peu contestable, parce qu'à mon avis, castration, ça va plus. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de considérer que la fille, c'est une femme qui n'a pas de pénis. Donc, euh, enfin, ça, ça va le coup d'en discuter théoriquement, oui, oui, oui. Et donc, on voit bien que la difficulté des parents à tenir sur cette fonction limitante parentale fait que les enfants euh, sont euh, de plus en plus tout puissants. Et ça crée des pathologies qui, à mon avis, vont rejoindre le continent des états limites. Tout à fait. États mm -hmm. limites, comme par hasard. Euh, ça vient poser la question de l'absence de fonctions limitantes parentales. Oui, oui, oui, tout à fait. Enfin, il y a donc il y a quelque chose là de, qui est à la fois archaïque et névrotique, oui, mais oui. le névrotique en question est quand même un peu caviarité par l'archaïque. Oui. Et c'est un vrai problème sociétal oui. actuel oui. que, par exemple, l'éducation nationale ne prend pas du tout en considération. Oui. Aussi, il y a Mme Macron qui pense qu'il faut se mettre en uniforme, donc ça, ça va peut-être régler le problème, oui, hein, on ne sait jamais. Bon. Elle a voté avec l'extrême droite, ça c'est bien. Enfin... Je crois que ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Mais par exemple, on ferait des réunions de constellation dans les classes. Oui. Hein? Alors là, d'un seul coup, on découvrirait la fonction pédagogique essentielle de la pédagogie institutionnelle. Oui. Oui. Oui. Par exemple, à Lille, j'ai beaucoup développé la question de la prévention de la violence oui. dans les écoles. Et on a mis en place des ateliers philo dans les classes maternelles. Oui. Grande section. Oui. Et les classes maternelles, grande section... Ben les gamins qui au début de l'année la, de sont dans la toute puissance, euh, euh, ils ont le droit de tout faire, etc., mmh. à la fin de l'année, euh, prennent le bâton de pluie pour parler, euh, mmh. commencent à dire des choses du genre, euh, <rire> moi je pense que, en grande section maternelle, à la fin de l'année, moi je pense que, donc ils intériorisent mmh. des soucis, ce que j'appelle globalement la catégorie philosophique de l'autrui. Mmh. Ils intériorisent ça et d'un seul coup, ça modifie leur comportement par rapport au monde et notamment par rapport à toute-puissance. Donc, je crois que ça, c'est un des problèmes essentiels. Mais le, le problème que tu posais, bon, c'était la réponse concrète d'Elisabeth et, et, et une des modalités, mais peut-être il y a l'idée que, puisque le, les plateformes actuelles maintenant pour le gamin, c'est plateforme diagnostique, mais pour la prise en charge, c'était quand même essentiel. Non, non, la prise en charge, allez voir les psychologue en libéral. Hein, bon, en gros, ça, la, la technique euh, Macron, bon, bah, sauf que euh, les psychologues en libéral, ils vont être euh, dans une difficulté d'accueillir tous ces enfants-là, oui. sauf s'ils si pensent à faire des constellations transversales, ah, oui. c'est-à-dire oui. à faire en libéral ce oui. qu'on a essayé de faire en public, c'est-à-dire des équipes, hein, c'est-à-dire des cabinets de groupe, c'est-à-dire des, oui. des équipes qui vont pouvoir en libéral peut-être pour une part, répondre oui. à une partie de ces pathologies-là, étant bien entendu que pour les plus archaïques, ça ne tiendra ça. pas le coup. Ça. Donc il me semble que là, il faut qu'on réfléchisse vraiment sur la, oui. le concret oui. des choses. Oui. Et dans la psychothérapie mentionnelle telle que M. Tosquet, c'est hors la prise, Irène, ils insistaient beaucoup sur ce qu'ils appelaient le respect de l'historicité. Oui. Et c'est précisément de ça oui. qu'il est question. Oui. Comment ça se passe dans le contexte à Reims pour faire tel oui. truc Comment ça se passe à Angers Comment ça se passe à Paris Comment ça se passe Et en fonction de comment ça se passe, alors, voilà le type de constellation transparentielle qu'on peut proposer. Et il me semble que vraiment, il ne faut pas qu'on fasse les fanfarons en disant « faites comme ci, faites comme ça ». Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans les protocoles qui sont vendus par le ministère actuellement il faut vraiment qu'on reste dans l'artisanat hein. c'est Philippe Venet qui parlait c'est Emmanuel Venet qui parlait de ça la psychiatrie artisanale il faut qu'on reste dans l'artisanat c'est à dire là avec les gens que je connais avec euh, les problèmes qui se posent qu'est-ce qu'on peut fabriquer ensemble pour hein. et à ce moment là c'est totalement démarqué de cette espèce de politique de faites comme ci, faites comme ça suivez le protocole hein, et suivez le protocole n'importe quoi il y a de... là, quand même à ce que dites et la réponse c'est que toi tu demandes comment on peut continuer avec l'établissement tel qu'il est et là la réponse que vous donnez c'est euh, on peut peut-être continuer euh, de manière artisanale mais, mais pas dans un okay. établissement euh, okay. pas forcément dans un établissement parce que vous plus... êtes entre eux voilà. Voilà. oui et puis, et puis là je, je dis quelque chose comme moi j'ai fait mais fallait... c'est pas obligé, Enfin, il n'y a pas de, Bien de modèle hein. c'est justement parce que c'est artisanal oui. Hein, c'est ça qui est intéressant, ouais, oui, c'est ce effectivement pouvoir compter, euh, sur qui je vais pouvoir compter, qu'elles vont être les personnes secourables aussi pour celui oui. qui, qui accueille ce, cette personne qui est en difficulté, oui. avec qui je suis embarrassée. Hein, voilà. Bien sûr, ça c'est quelque oui. chose qu'on peut faire effectivement euh, toujours, enfin, j'espère. J'espère qu'on pourra toujours compter sur, sur un tel ou un tel. Rappelle-toi quand j'étais généraliste, que je t'ai oui. envoyé comme ça, sans même te prévenir, quelqu'un qui était dans, dans un grand moment de catastrophe, parce que je savais que tu pouvais compter sur toi, euh, et puis voilà, puis ainsi de suite, et, et, ça, et Voilà. Peut-être qu'on pourra toujours quand même compter les uns sur les autres. Merci en tout cas pour euh, cet exposé. Pas encore lu ton livre, mais j'ai commencé à lire. que à... toi, parce Patrick Bellaviche. Donc, voilà. euh, donc euh, oui, il me semble que cette question de la constellation transférentielle, en fond, ça, ça, ça soulève et ça souligne la question de la place de la parole et du langage, dans le fond. Ce qui est. dans, dans, dans le domaine dans lequel on travaille, c'est quand même essentiel. Moi, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la position éthique qu'on peut avoir, c'est par rapport à l'importance qu'on donne à la parole et au langage, et euh, à la subjectivité, hein, puisque euh, tu parlais du fait qu'on euh, euh, peut euh, s'occuper de quelqu'un, prendre en charge quelqu'un, à partir simplement de, de, de, de son histoire, de l'endroit où il est. Donc ça, ça renvoie à sa, à sa subjectivité aussi. Donc, et je crois que c'est là-dessus, peut-être, sur quoi il ne faut pas céder, quoi. C'est résister sur la place de la parole et du langage, et qui fait notre position euh, éthique dans, dans, dans, dans notre travail. Et euh, je crois que c'est ce qui est mis à mal, euh, C'est l'anti-ordre euh, euh, du jour. Tu parlais de ce bouquin de tout à l'heure, qui s'appelle ouais, l'ordre du, du jour, justement. Oui, c'est l'ordre hein du jour. C'est l'ordre du jour, c'est-à-dire que, bon, on se met à quelques-uns pour décider... Qui, ce qui va se passer, comment ça va se passer, et puis après, ben, ben les autres, ils sont euh, euh, libres d'obéir. Hein. C'est-à-dire que qu'une fois, qu fois que les choses sont décidées en haut lieu, tous les moyens sont bons pour arriver euh, à faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Et on laisse une grande liberté sur les moyens du moment qu'au bout du compte, les, ce qui a été décidé et mis, euh, mis en œuvre. Et euh, je crois que c'est là-dessus, enfin dans les équipes, quand on travaille en équipe, il enfin y, y, y, y a une réalité aussi peut-être qui n'a euh, qui, qui, qui pas, qui a, qui a pas été reconnue par certains psychanalystes même à un moment donné, c'est que quand on s'occupe de certains patients qui ont des pathologies, comme tu dis, qui ont à voir avec l'archaïque, on ne peut pas tout seul. Ce n'est pas possible seul. Bon, c'est très compliqué. Il faut pouvoir au moins en parler, et puis c est... C est que pour qu'il y ait ce, ce, cette, euh, cette euh, diffraction transférentielle qui se mette en place, on est obligé d'être à plusieurs. Il y a eu quand même l'illusion pendant longtemps, et je crois que ça a été très, euh, très, euh, très mauvais pour, le, pour la, la psychanalyse, qu'on pouvait s'occuper d'enfants autistes en faisant des séances de 20 minutes une fois par semaine. Où, euh, et ça, et ça a fait des dégâts, cette histoire. Et on est encore en train de, de, de le payer, ça, maintenant. Hein. Et, euh, et je crois qu'effectivement, après, au niveau du, du transfert, eh ben, le, les, les patients ils font leur, ils font leur choix. Quoi. Ils font leur choix quand ils sont à l'institution. Et c'est pas forcément le psychanalyste ou le, le psychiatre ou le, la psychologue qui, euh, qui sont euh, désignés comme, euh, comme soignants. Ça peut être aussi la secrétaire. Moi, je l'ai vu dans des institutions où il se passait des choses quand même très importantes avec la secrétaire. Ça peut être la psychomotricienne, parce qu'il y a des fois des choses qui se passent au niveau du corps et qui sont reprises, qui ne peuvent pas être reprises autrement. Et donc, mais bon, il faut pouvoir aussi avoir une position où on maintient tout ça. Et je voulais dire par rapport... Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en CMPP. Les CMPP, donc il y avait un texte qui qui s'occupait, qui, qui, qui, qui était un texte officiel qu'on appelle l'annexe 32, euh, qui euh, donc euh, définissait le fonctionnement des CMPP. Hein. Et l'annexe 32, il fait référence à la psychanalyse. C'est le seul texte euh, que je connaisse où il fait référence à la psychanalyse en institution. Et ce texte est en train d'être réformé par la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, donc, il y a des discussions qui sont, ils ont, euh, ils ont euh, auditionné des tas, des tas de, de, de, de monde et de, de gens, et de professionnels et d'associations. Et donc, ce texte va, va, va être bientôt euh, officiel et va bientôt sortir. Or, moi, j'ai lu une, une mouture intermédiaire, je ne sais pas si ça va être la mouture euh, définitive, mais il n'est ni question de soins, le mot soins n'apparaît pas, le mot thérapie n'apparaît pas. Hein le mot maladie n'apparaît, c'est le trouble, on est dans les troubles. Troubles, on trouble important, mais troubles, enfin, d'une façon générale, on ne parle pas de patients. Enfin, voilà. Et euh, bon, ça renvoie à la question justement de l'importance du statut de la langue et du, du langage. Et comment, on, je crois que notre, si on a un combat à avoir, c'est à ce niveau-là, et à faire entendre, et on peut le faire entendre à un certain nombre de gens qui sont en dehors de... de ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. C'est ça qui fait penser l'importance de ce que tu dis sur la, la langue, que ce n'est pas forcément la parole toute seule. Je, je pense à une réunion quand j'étais rangé dans le service de pédopsie. On faisait une réunion chaque semaine, le lundi, avec des gamins autistes et psychotiques. Il y a un gamin autiste qui ne parlait pas et dont un enfant psychotique disait « Morgane, euh, il voudrait absolument faire du vélo. » Donc, on euh, les gens disaient « Morgane n'a jamais dit qu'il voulait faire du vélo. » Mais lui, euh, Eric avait observé qu'il voulait faire du vélo parce qu'il venait toujours le pousser quand il faisait du vélo. Alors, elle euh, euh, développe un peu. Bon, ben, moi, je pense qu'il faudrait que ça soit un vélo un peu adapté quand même à Morgane parce avez vu il est maladroit. Bon. Donc il avait imaginé qu'on pourrait demander aux ouvriers de l'hôpital de souder avec des vélos cassés un vélo avec trois parties et un vélo à trois roues sur lequel Morgane pourrait prendre place pour pouvoir faire du vélo en toute sécurité. Et donc à la fin de la réunion, on discute entre soignants, etc. Qui est-ce qui casse les vélos C'est Eric. Eric cherche à essayer de raccommoder euh, tous les vélos qui cassent, etc., en disant « ça serait bien pour Morgane qu'on fasse un vélo, qu'on va souder avec les vieux vélos que j'ai cassés, pour euh, que Morgane... » Donc, tu vois, même pour les gens qui sont autistes, qui ne parlent pas, la question du langage se transfère sur quelqu'un d'autre, quelqu'un parle avec et pour eux, hein, et donc de toute façon, cette, langage, cette histoire du langage est absolument incontournable. Le mmh. hein, simple fait même qu'il y ait une circulaire, ça veut dire que c'est pas fait avec des signes en bande dessinée, hein, c'est fait avec des mots, et donc il va falloir pouvoir en tenir compte. Mais j'ai bien peur que tous ces nouveaux textes soient des textes de, de, de, de neuve langue, quoi, en gros. Hein, c'est-à-dire euh, éviter de leur substance de mots, quoi, justement. Hein. Ouais, ça, ça me fait penser à, une, à la réunion du club à Cholem, ce que tu racontes. C'est à Cholem, le service où tu es venu faire la supervision cette semaine. Et effectivement, euh, c'est assez hétéroclite. Hein. Ça, ça fait beaucoup de bruit, ça, euh, ça, sent, ça rentre, ça sort, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis il y a, un moment, il y a toujours un moment magique hein, où tout d'un coup tout le monde est là ensemble. Et effectivement, il y a, il y a des patients qui vont euh, de manière tout à fait euh, imprévisible, alors qu'ils sont très très très loin. Euh, proposer une activité dont ils ont envie pour eux mais dont ils savent que d'autres pourraient profiter et à ce moment là ils vont créer des, des, des projets des petits projets, des sorties, des choses comme ça là on ne les attend absolument pas hein, vraiment, il y en a d'autres aussi qui vont, moi je dis c'est une infusion une réunion, c'est une infusion il y en a qui font que passer ronder, venir boire un café repartir mais ça compte énormément hein, d'avoir ces, ces moments là parce que sinon, effectivement, dans, dans, dans un service hospitalier où les patients sont là depuis très longtemps et qu'ils ont épuisé toutes ces possibilités d'être ailleurs, hein, donc c'est quand même leur chez eux, euh, si on les laisse comme ça euh, errer tout seuls, avec leur folie, et, et celle ce qu'ils peuvent entendre dans la bouche de l'autre, dans le regard de l'autre, etc., et c'est terrifiant, c'est encore plus terrifiant. Hein, voilà, et ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis... De... Du vélo, parce que c'est quelque chose dont on est peu témoigné, Lisa et moi, dans les réunions le du club, qui à chaque fois on, on, on, a, on a la trouille, on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Et puis finalement, il y a toujours un moment, ça dure 5, 10 minutes, un quart d'heure, et c'est magique. Voilà. <coughs> Donc ça nous soigne aussi, nous les soignons, que ça se passe comme ça. Et puis souvent on constate ah. que quand on parle d'un patient en supervision, comme par hasard, il est là en train d'écouter à la porte. Tu l'as constaté mercredi, hein. par exemple. Voilà. <rire> Il est tout gentil depuis. Hein. Ben là, vous n'êtes pas ah, là, là moi. En direct d'Athènes. Vous dites euh, que si on veut créer des espaces collectifs dans lesquels on pense... Euh, euh, on pense à la, au négatif, à l'hostilité, à, à la violence des patients, à la, et aussi à la légitimité de leur origine et de leur actualité. Et que dans les équipes, on, on, on crée des espaces dans lesquels on, on pense, à, on essaye de concevoir des architectures qui peuvent, euh, et qui peuvent permettre à cette violence d'exister de, sans trop déserter les lieux. Et afin qu'elle puisse se transformer. On ne peut pas, les, on ne peut pas penser à ces espaces-là sans, sans les espaces qui, qui pensent la violence, l'hostilité, le négatif chez les soignants et sa légitimité et euh, la légitimité des de sièges d'origine. C'est-à-dire la question du, du politique. Vous nommez dans, dans le livre La double aliénation il y a des collègues qui très justement. On dit qu'il faudrait des années pour en parler mais je pense que c'est important de, de l'évoquer parce que parce que c'est euh, ça ne va pas de, de soi de demander euh, à des gens d'être de, disponibles euh, pour, euh, pour accueillir euh, ce qui est à accueillir quand on travaille en psychiatrie et euh, sans, sans, euh, sans qu'ils puissent être entendus dans ce que ça provoque la... Euh, de la viol les violences financières et hiérarchiques euh, qu'ils subissent donc il ne s'agit pas d'instituer ce genre d'espace à, à l'intérieur des unités forcément mais ça ne va pas de soi de, de ne pas penser où on les institue et comment on articule euh, donc ça, voilà c'est une banalité plus, dans notre discussion mais je pense c'est important de ne pas on est professionnel de la psy mais en même temps on est citoyen hein, c'est ça je, je croise Absolument. un type dans la rue il est en train de parler au lampadaire parce qu'il a des voix qui font penser que le, si je suis un citoyen ordinaire, je change de trottoir. Parce que mmh. Je vois mmh. bien que ça va pas aller. Si je suis un soignant, je vais vers lui. Dit, je suis votre infirmier de secteur. Je vais vous, On va discuter. Hein, donc, mmh. On voit bien que là, il travaille sur l'aliénation sociale et oui. sur l'aliénation psychopathologique. Oui. Le premier, il a travaillé sur l'aliénation sociale. Il a changé de trottoir. Oui. Donc, il travaille pas sur l'aliénation psychopathologique. Donc on voit bien, dans la psychiatrie de secteur, c'est ça qui était génial de cette histoire, c'est que les deux étaient pris en compte. Hein. On allait donc accueillir dans des lieux corrects, au sens noble du terme, des patients qui étaient rejetés de tout le monde, mais on allait aller travailler avec le maire de Trélazé pour mieux connaître les conditions de vie des mineurs d'ardoise qui descendent à 1000 mètres sous terre. Et moi, je suis allé à 1000 mètres sous terre avec les représentants syndicaux pour voir les conditions de travail des mmh. mineurs. Mmh. Évidemment, les mecs que j'ai rencontrés en dessous à 1000 mètres, ils se sont dit « Tiens, ce type-là s'intéresse à l'aliénation sociale mmh. ». Et donc, évidemment, les rapports oui. entre la psychiatrie de secteur, oui. l'équipe et les élus municipaux, par exemple, puis les délégués syndicaux, etc., ont changé beaucoup la donne de la capacité qu'on avait de prendre en soin des patients qui par ailleurs avaient des pathologies psychiatriques. Hein, donc, vous voilà voyez que ces deux aspects-là sont nécessairement conjugués. Alors, on ne peut pas toujours faire le citoyen à tous les moments, mais il y a des moments où c'est très important d'être citoyen. Quand on, quand on fait ce qu'on fait au printemps de la psychiatrie, dans tous les trucs où on râle après le gouvernement qui ne fait pas ce qu'on lui demande, ce n'est pas qu'on a des enfants capricieux. C'est ce qu'on en dit. Attendez, les mecs, vous dites pour les sociale, sociales, c'est comme ça on fait des plateformes et puis ils vont chez les psychologues en libéral. ben non, vous savez, ça ne va pas marcher, hein, parce que nous, on connaît bien la question, ça ne va pas être suffisant, ça va pas... Bon, on travaille sur l'organisation sociale. Donc le problème, c'est qu'actuellement, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Alors que en de 45 à 60 et quelques, le rapport de force était en faveur de ces idées, disons, euh, doux ouvertes, sinon de gauche. Bon. Actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, les idées de gauche ne sont pas vraiment en faveur hein, euh, dans les, les milieux dirigeants. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Et même quand il y a eu un type qui était choisi de gauche là euh, pendant entre 2012 et je ne sais pas quoi, ça n'a pas marché non plus. Hein, bon. Mais c'est parce pas parce qu'il n'était pas de gauche, je pense. Ça a à voir avec l'humanisme, plus que de gauche, de Oui, bien sûr, une caricature, ah, c'est ce que raconte Oskalier d'ailleurs ouais. quand il est arrivé à cet table ouais. Il raconte comment ça a commencé. Il, ouais. est -il, il raconte qu'en euh, arrivant à cet table bah, il est arrivé en plein hiver, il s'est aperçu qu'il avait affaire à des tas de patients qui avaient froid, qui avaient faim. Et la première chose qu'il a faite, c'est de leur donner à manger et puis d'essayer ouais, oui. de les chauffer. Ouais. Hein, et c'est comme ça que la psychothérapie institutionnelle a commencé. Ouais, <rire> Donc c'est vraiment des choses pragmatiques. Et il, dit, il disait même dans le détail, il y a faire que les communistes le soient vraiment et que les religieuses le soient vraiment. Mmh. Donc il allait vraiment plus loin même. Hein. Mmh. C'est-à-dire utiliser toutes les forces de la société pour conjuguer quelque chose qui permettait de désaliéner au hein. mmh. oui. sens fort. <rire> Que à Diana, il y a quelque chose que tu n'as pas relevé, j'ai l'impression. Hein, donc j'ai posé la question là. J'ai des si tâches aveugles. Si elle avait, si elle était d'accord Dans de les mal. oreilles. C'est, ce qu'on, ce qu'on peut vivre euh, pour, euh, avec les soignants, de leur propre aliénation sociale et comment ils en souffrent. Le, le décalage qu'il peut y avoir bon, dans leurs conditions de travail. Euh, je veux dire, on est obligé d'en en entendre quelque chose quand même. C'est normal. Hein. Euh, on peut pas faire comme si de rien. C'est, n'est pas vrai. Hein. Oui il euh, y, y a eu des moments où, euh, très, très limite, où il y, y a des questions qui se sont posées. Par exemple, le, un, un soignant qui, qui est complètement déconnant et, et qui a été euh, viré d'une manière déconnante, certes, mais qui déconne depuis très longtemps. Et puis les autres qui étaient extrêmement choqués parce qu'il allait se trouver sans fric. Et, et c'était vraiment très concret, tout ça. Hein, voilà. Donc on est quand même confronté régulièrement aussi à ces questions-là. Hein, parce qu'on leur demande d'être... Attentif à des patients qui sont aussi très très très malades et qui avec une charge importante, je ne fais pas du niaoullian parce qu'ils sont pas niaoullian, c'est soignants là en fait, tu les avez rencontrés. Ils soignent hein voilà. <rire> Mais il n'empêche que euh, faut, il faut pour avoir un petit peu de. Oui. Je non, crois, je te, je te remercie de. D'acte. Enfin, je je sais pas, y a compléter chose. La, la question à laquelle mm. je n'ai pas répondu. Désolé, mm. Anna, désolée, Anna vraiment. Non, c'est vrai, mais c'est bon, c'est tout. On, on, et je, Ici, Sparte s'étole vis-à-vis d'Athènes. Moi, moi c'est quelque chose que j'entends je, plus dans, dans le travail intra hospitalier C'est très mm. important, cette question. Voilà. Je suis vraiment désolée d'avoir raté ça. C'est oui. le fait que... Cette violence qui s'exprime dans le transfert archaïque, c'est souvent de la violence. C'est une violence qui est à la mesure des angoisses archaïques des patients en question. Hein, les angoisses, c'est pas les petites angoisses. Je vais être en retard à mon train ce matin. Mais je sais pas quoi. Ça, c'est les petites angoisses. Les angoisses archaïques, c'est je tombe dans un trou sans fin et je j'arrive pas à m'agripper, mm -hmm. ou je vais mourir, ou je vais mm -hmm. me faire décapiter, ou je. Vous voyez, c'est ce niveau-là les angoisses archaïques. C'est les films d'horreur les angoisses archaïques. Donc ces angoisses là suscite chez le patient quelque chose qui est un réflexe inné, c'est faut que je les mette à l'extérieur parce que c'est insupportable en moi. Je les mets à l'extérieur, c'est là que la violence apparaît. Et donc cette violence-là, elle est reçue. Je ne change pas de trottoir, je vais vers le patient qui est violent et je vais essayer d'accueillir cette violence. Donc, si vous voulez, il y a eu l'époque où il y avait l'idée dans les équipes de psychiatrie, il est violent, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sa violence? Et puis à l'époque actuelle, il est violent, contention. Il y a une question posée. Non, ben, pas de philosophie. Hein. Il est violent, contention. Donc à ce moment-là, d'un seul coup, la question qui est posée par la violence, qui appelle une réponse, qui est une réponse de ben, « je, si je pouvais vous parler de mes angoisses archaïques, peut-être j'aurais je n'aurais pas besoin d'être violent. » Mais comme je n'ai pas pu vous en parler, ben, la violence est apparue. Et on accueille la violence comme une espèce de Poupée russe qui coiffait la première poupée russe de mm. l'angoisse archaïque mm. et qui nous vient dans la figure euh, à, à toute vitesse et qui nous assomme. Mm. Donc, quand mm. on est dans une équipe, soit on tient compte de ça, soit mm. on ne tient pas compte. Il mm. y a mm. des conditions pour pouvoir... C'est précisément ça mm. sur lequel j'ai essayé d'insister. La réunion de Constellation, c'est accueillir, y compris la violence. Et si on peut accueillir la violence, c'est-à-dire dire, j'ai envie de le foutre par la fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire il a été violent d'une certaine manière avec moi. Qu'est-ce que je peux en comprendre Et d'un seul coup, cette violence va se transformer grâce à un travail de sublimation permis par le collectif. Mmh, mmh. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Alors qu'actuellement, on, on voit bien le patient dit à 9h à l'infirmière qui est dans son truc, derrière son plexiglas, même avant le Covid, hein. euh, je voudrais aller fumer ma cigarette, vous savez, j'ai le droit de fumer une cigarette par jour. « Attends un peu parce que j'ai pas fini les médicaments, je, puis j'ai des trucs à remplir dans l'ordinateur, une heure après. Est-ce que je peux aller fumer maintenant J'ai pas tout à fait fini à 11h. Est-ce que je peux ?» peux, Le mec, pff, ouais. contention. Oui. Voilà comment ça se passe actuellement. Ouais. Alors on pourrait dire « salaud de soignant. Non, non, surtout pas. Ouais. Essayez de refaire, réfléchir comme Anna nous le propose. Ouais. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui, dans le système, fait que un soignant, qui, que ça révulse, va être contraint de mettre un patient en, dans un champ fermé ou je ne sais pas quoi Ça, c'est la question, on pourrait dire, de l'alignation sociale. C'est ça, directement, que ça pose. Évidemment, quand on pose ça au, au gouvernants actuel, ils vous répondent par, il y a un protocole qui prévoit comment faire pour les contentions. Hein. Et si vous le suivez, vous n'aurez pas d'emmerde. Mais la question n'a toujours pas été posée de pourquoi est-ce qu'il est violent? Ben, vous avez bien vu l'enchaînement. Le, hein bon. Et là, ce n'était pas des angoisses archaïques en direct, c'était la fumée comme anxiolytique des angoisses archaïques. Bon. Donc on voit bien que c'est cette question là qui se pose, c'est très important d'avoir des espaces dans les équipes où on s'occupe de ces pathologies là, pour pouvoir accueillir la violence en prendre acte et la transformer. Et à son, à mon avis, il y un travail véritablement institutionnel qui se produit. Je crois que. Il me semble, là que ça répond. Peut-être je... rajouter une, une petite je... euh, couche. Quand j'ai commencé à travailler comme interne, euh, dans un service à Épernay, il euh, y a un médecin-chef qui était de la analytique qui a embauché un psychanalyste pour faire une supervision. Donc ça a démarré, la cadre sup est venue à la supervision. On n'a pas pris garde à ça. On a fouté les pieds, tu fais des décision, un psychanalyse, c'est formidable, tout ça. Et il y a une jeune stagiaire infirmière qui était là et qui a dit quelque chose d'analogue à ce que tu as raconté, euh, C'est pas comme c'était pas des enfants, c'est pas les jeter par la fenêtre, mais qui a dit son hostilité et le, ce qu'on retrouve dans négatif, l'insupportable pour elle et tout ce que ça remue en elle. Conclusion, elle était virée. Le cadre sup, il a dit vous n'êtes pas faite pour ce métier. Oui, oui. bon. C'est-à-dire que cette expérience première que j'ai eue, moi, ça m'a beaucoup alerté sur les conditions minimums pour pouvoir faire ce travail de supervision. Oui, oui. Oui, oui. Et cette psychopathologie à laquelle tu nous invites, là, euh, parce qu'on peut effectivement vraiment aller très très loin dans le travail thérapeutique, je trouve. L'expérience depuis... Presque 50 ans, ma foi, la science m'a compté <rire> le temps, avec les patients, nous montre à quel point ça marche toujours. Hein. Et on est toujours étonné de l'efficace. Oui. Mais pourtant, le, la, la question, c'est celle des bords que nous oui. construisons. Alors, il ne s'agit pas de construire des forteresses. Moi, ce que j'imagine, par rapport à ton travail, ton idée de constellation, c'est qu'en même temps, il ne faut pas se passer de lieu de contre-culture. Et que si, par exemple, bon, demain, je vais aller à une réunion du printemps de psychiatrie avec, euh, j'espère, quelques-uns, euh, si, et nous allons tenter de construire des. Alors, non pas euh, des geignements publics, mais essayer de construire une contre-culture mmh. qui fasse que quelque chose de ce travail de culturation qui était mené dans les années d'après-guerre, par mmh. euh, toute cette bande, hein, Toscaïs, yes, Bonafé, etc., il s'agit de non pas de poursuivre seulement, mais de reprendre aujourd'hui euh, sur des éléments, je de riposte politique qui construisent une contre-culture par rapport mmh. à cette culture. Politique néolibérale avec des éléments fascisants, mmh. fascisants racistes, aliénatoires mmh. de manière massive mmh. et qui ne sont pas seulement le fait des autres, c'est ça qui est quand même, je trouve, important à dire et qui était présent aussi dans la question, je crois, d'Anna c'est à quel point cette aliénation nous traverse et comment Parce que si, si c'était aussi simple que l'autre est mauvais, mauvais objet, moi je serais bon, non. Quand on fait ce travail, comme tu nous y invites, mm. je ne fais que répéter ce que tu as dit. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes divisés mm. et comment, euh, de, au cours du travail, quand on est en prise avec des patients, ça renvoie à des phénomènes euh, où on voit bien que la, que la conflictualité bouge tout le temps dans les équipes. La le fameuse répartition entre les sabats de soie mm. et ça va pas de soi dans Pauloury, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien, et il le dit aussitôt, que c'est jamais les mêmes mm. et qu'en soi, ça bouge tout le temps. Donc si le travail a cette dynamique, il faut aussi qu'il y ait des conditions de possibilité minimum à cette dynamique, qu'on puisse se permettre de déconner, mm. qu'on puisse se permettre de s'engueuler, y compris entre amis, mm. sachant aussi qu'on a des ennemis. Et, et que le travail, la, la, la stratégie avec les ennemis, ceux qui, au fond, dans des logiques d'établissement, veulent écraser mm. euh, ce travail euh, institutionnel, et ils le disent explicitement aujourd'hui. On était dans l'implicite quand même pendant très très longtemps et petit à petit on parlait plus de secteur, on parlait plus de voilà ça s'est enlevé. Des... Mais aujourd'hui on est devant des déclarations de guerre. Tu le dis dans une interview avec euh, tel, tel personnage de l'État qui euh, fait tomber tous les livres de psychanalyse et de psychiatrie de bibliothèque. Enfin, bon, ces choses-là sont maintenant euh, sur les de partout. Des gens font des déclarations écrites euh, voulant exclure la psychothérapie et la psychanalyse de la formation, la formation de base du psychiatre, bon, localement, à Reims, hein, c'est arrivé. Donc, Champagne, euh, Champagne. Ça. et ouais donc ça, ça se produit de partout. Donc là, c'est les stratégies qu'on a à avoir par rapport à... Il faut, il faut pouvoir à la fois faire ce, ce travail d'énonciation, dans les deux termes, il y a à dénoncer ça, mais il y a aussi à énoncer, en positif, oui. ce que nous faisons est -ce que, et, et de témoigner de la, de la possibilité, effectivement, de ces soins psychiques subtils euh, qui peuvent se faire alors toute la question étant voilà, moi, je, je suis très sensible à ce qui a été dit et, et j'ai encore un copain euh, un vieux copain du 5e psychiatrie je raconte à Pierre qui après 30 ou 40 ans je crois d'interruption vient de me téléphoner pour me dire qu'il s'installe en privé, euh, oui. il doit avoir 73 ans, bon, oui. avec la bande de bré d'un oui. un groupe de groupes, oui. et ça allait lui permettre de, de faire du oui. travail euh, alors qu'auparavant, il défendait une installation euh, psychanalyse pur sucre. Oui. Bon. Et puis se rend compte que pour aujourd'hui, pour pouvoir toucher les jambes... Alors voilà, quelle stratégie de contournement oui. euh, il va oui. falloir euh, pour certains, oui. hein, voilà, pour oui. les jeunes générations, je ne parle pas seulement, c'est pour les gens de 13 ans, euh, co comment faire pour pouvoir continuer à accueillir Alors, il y a ceux qu'on va pouvoir accueillir dans des cabinets, voilà, pathologie oui. borderline, oui. Et puis il y a tous ces patients que nous accueillons ici oui, ou oui. dans les établissements, pathologies psychotiques graves, schizophrénie, paranoïa et oui, autres, euh, qui est difficile d'accueillir, enfin qui est impossible oui, d'accueillir. Ça, ça suffit et, pas. Et voilà, donc toute la question étant de comment construire des, des réseaux institutionnels oui, oui, oui. et comment ces constellations transférentielles dont tu parles vont, voilà, quel serait leur support, quelle, quelle fonction phorique finalement. Pour, te, pour soutenir un tel, un tel, un tel défi oui. C'est vraiment une question que je me pose, à vrai dire, oui. et qui, qui est tout le temps de, encore, oui. de, quand on s'est réunis cette semaine, euh, on travaille avec des, des, des, des jeunes dans l'équipe, et la question qui est posée comment on va faire là dans l'avenir, oui. s'ils si, euh, veulent nous rétablir la gueule, quoi Qui est une question très concrète. Oui. Mais ils le veulent, c'est pas Ils le temps. veulent, oui. C'est pas s'ils le veulent. Mais il y, y a quelqu'un qui veut prendre de la, de la, de la parole. Je vous un micro parce qu'on s'entend... Ouais, est est bon. Je veux dire que je suis filmée, je me rends compte que... Euh, <rire> bon. Je travaille dans un pôle de santé, c'est des, hein, met... de des nouveaux trucs qui se mettent en place dans, oui. dans pas mal de lieux où il oui. y a des déserts médicaux, etc. Mais aussi autour de Reims, on a une quinzaine de personnes qui partagent... Euh, principalement un intérêt financier euh, c'est à dire c'est un lieu avec des médecins des, des kinés euh, diététiciennes euh, stéopathes etc, etc. Enfin, euh, en fait euh, moi ce, ce dont je me rends compte c'est qu'effectivement après avoir travaillé à l'hôpital avec des enfants psychotiques et autistes je ne vois évidemment pas les mêmes néanmoins euh, des angoisses archaïques euh, il y en a quand même un paquet bah oui euh, J'ai participé à un truc de l'ARS, euh, prévention du suicide. Effectivement, je n'osais pas poser la question aux personnes que je recevais. Si elles y avaient pensé, on m'a conseillé de le faire, je n'ai pas été déçue. Euh, quand je vois des personnes qui arrivent avec euh, un burn-out ou quelque chose comme ça, ils sont effondrés. Et les angoisses archaïques, euh, dernièrement, par exemple, une jeune, une jeune adolescente, 13 ans et demi, vraiment suicidaire. Donc, moi, je suis toute seule, Enfin on est deux psychologues, on travaille de façon très différente. Euh, en fait, bien souvent aussi, on se trouve dans la situation où les institutions sont saturées. Les personnes qui viennent disent ben, « J'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé là, mais il n'y a pas de place, j'aurai un rendez-vous dans trois mois ou dans six mois. Ouais, » Et il y a euh, une, une population importante qui est dans cette errance-là, dans l'attente. Mmh. Et ils sont sur... Euh, sur un quai de gare, quoi, ils ouais. vont euh, très mal. Mmh. Mmh. Oui, oui. Moi je considère que mon boulot, c'est pas de renvoyer les les, les les gens qui sont au burn-out, de les renvoyer au travail. Quand, quand vous parlez de, euh, de médico-mimétisme, euh, on est on est on est, est assailli par ce truc-là. Il faudrait distribuer une, une rencontre avec un patient comme on distribue du doliprane. Je travaille avec des médecins qui sont des, des médecins généralistes, des jeunes médecins généralistes, et eux, ils me sont tombés sur le dos en me disant qu'il fallait absolument que je fasse le dispositif. Moi aussi, en une demi-heure, etc. Un peu comme ils distribueraient du Doliprane. Euh, il faudrait que moi, je travaille pareil. Pour ouais. ça, j'aime bien votre euh, expression de, de médico-minimétisme, parce que c'est vraiment ça. Pas, je leur ai dit que... Je me suis défendue comme j'ai pu en disant que j'étais une vieille bête et que je continuerais à travailler comme j'avais l'habitude de faire et pas autrement. Non. Non. Aussi pas aussi... aimé. Il y a aussi des ouais. jeunes bêtes là. Ben. <rire> C'était ma première défense et que je n'allais pas changer ah ouais. euh, à mon âge et faire autrement. Voilà. Ah ouais. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a aussi des possibilités euh, d'improviser. De, hmm. C'est-à-dire que, par exemple, cette jeune patiente euh, suicidaire. Euh, les le jeune médecin généraliste est allait me voir, elle m'a dit, écoute, euh, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire avec celle-là, euh, et puis la mère, et puis... Euh, bon. Et en fait, euh, je dirais que il y a des réunions, mais des réunions telles que vous, telles que vous les décrivez. Néanmoins, il y, y a des interstices, il y a des machines à café, je vais appeler ça comme ça, ouais. où effectivement, on peut lancer un truc et on voit très bien que certains collègues, oh, c'est pas la peine de leur en parler, hein. Euh, il change de trottoir mais il y a comme ça la possibilité d'avoir des gens qui, qui entendent ah ben oui tu la reçois moi je vais la recevoir et je te la renvoi et on va voir et, et puis il y a des patients aussi qui inventent par exemple j'ai une patiente qui est en plein dans des angoisses archaïques avec une vieille histoire et tout ça Bon ben elle a trouvé euh, un, comment, une art thérapeute et elle vient me voir une semaine elle va, voir, elle va faire sa séance d'art thérapie l'autre semaine et elle voit un des médecins du pôle une autre fois. Donc c'est un peu des, du bricolage, mais ouais, tout le monde n'y est pas... Euh, on voit bien qu'il y a des gens qui, qui sont prêts à ça, quoi, qui sentent que, même en tant que médecin généraliste, ils n'en peuvent plus. quoi. Ouais. On peut improviser. Quoi. Ça, est ça fait... un tout, tout ce se disait, euh, il y aura un, un profond changement le jour où on dira... Euh, non, pas la psychiatrie est une branche de la médecine, mais la médecine est une branche de la psychiatrie. C'est-à-dire, importer l'idée que la relation médicale se situe dans une relation humaine. Hein Et ça, je crois que c'était un enseignement formidable, ça. Hein. Ça dit, ce qu'elle n'est plus. Hein. Hein ce qu'elle n'est plus à l'heure actuelle. Non. Non. Même, euh, ça Dominique, est... Que... dans les consultations médicales... Euh... On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Parle plus euh... près du micro de monter de je, je, enfin, Ce que je voulais euh, témoigner, c'est euh, euh, là on parle de créer des constellations euh, en faisant presque le deuil de ce que euh, du travail qu'on a pu faire dans, des, dans les institutions pendant des années et dont on aurait la nostalgie tous. Mais euh, moi ma question c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, par rapport à la à l'hostilité d'un environnement que moi j'ai vécu euh, de plus en plus euh, euh, informalisable. C'est-à-dire qu'au départ, tout au début quand on travaillait, euh, on avait un projet, euh, euh, donc euh, on pouvait physiquement rencontrer par exemple les inspecteurs de la l'ADAS, etc. et on, on échangeait avec des mots, et sur les soins, sur ce qu'on faisait, etc. Après, euh, on, a eu, on nous a dit bah « ben non, c'est plus la peine de vous déplacer », donc, on faisait des rapports d'activité où il y avait encore du texte, des mots. Là aussi, on parlait des soins. Et puis ensuite, on a eu le gouvernement par les chiffres, on nous a dit, ah non, c'est pas la peine d'écrire quoi que ce soit. Ce qu'on ce qu veut, c'est simplement des tableaux Excel dont vous nous dites combien de patients, dans quelle catégorie, combien de temps, les moyennes. Voilà. Et puis, euh, donc, euh, l'ARS, dans bon, ces choses là il y avait aucun retour rien du tout au niveau des évaluations interne externe tous les trucs euh, les premières évaluations on a essayé de parler boulot de défendre ce qu'on faisait de parler du soin euh, c'était encore faisable les dernières évaluations mais c'était ahurissant quoi hein. le gars euh, il a passé son temps euh, donc à mesurer euh, les écartements euh, des toilettes hein, pour voir si, dans un CMPP, j'ai oublié de dire, j'étais médecin directeur, dans un CMPP. Hein, il s'est ébahi parce que sur les portes, euh, l'architecte avait mis en braille le nom des soignants, alors qu'on n'avait on aucun enfant, malvoyant, <rire> mais alors aussitôt il nous a mis des points en plus dans l'évaluation, euh, ensuite, euh, il a été regardé euh, dans l'armoire où la, la personne qui faisait le ménage euh, stockait euh, les, les produits euh, ménagers pour regarder euh, si... Euh, voilà. Et donc, toute l'évaluation, ça a été cette chose-là. C'est-à-dire que, bon, euh, chaque fois, on essayait de glisser euh, euh, au niveau du travail, euh, ce qu'on faisait, les patients qu'on recevait, comment on les recevait, c'était de plus en plus difficile, les listes d'attente, etc., rien oui, du tout oui. hein? euh, et, et donc ce qui est, ce qui est, en plus ce qui est vraiment je trouve allurissant c'est que sur cette évaluation donc qui euh, évalue rien du tout quoi. Enfin, <rire> -dire, euh, voilà, euh, on avait la note euh, maxima hein, <rire> parce que <rire> <rire> bon, il avait trouvé qu'effectivement, euh, les, les collègues étaient bien. Voilà, ah, il était bien égarité. Vous avez braillé après. Voilà. Mais, voilà. Et, et, le, la, la question par rapport à ça, on est tellement déstabilisé, parce qu'à aucun moment on peut parler de son boulot. Quoi. On, est, on est totalement déstabilisé. C'est la quoi. logique actuelle. Hein, voilà. ça, hein, et ouais. en plus, donc, cet environnement hostile, on n'a plus de contact avec lui. Hein, euh, on ne peut plus. Euh, les, les, les documents qu'on envoie, ils sont classés numériquement, on ne peut même plus l'écrire. Hein? Ils sont classés quelque part, je parle à l'ARS. Hein? Oui. Euh, avec que les autres tableaux de etc. Que on n'a plus aucun échange. Voilà. Vraiment, hein? On plus de boulot, on parle mais, mais, de mais ça, si hein? vous voulez, quand, euh, quand Macron dit mais maintenant ça va changer parce qu'il va y avoir un tandem administratif médical. Euh, il rêve le mec, oui, oui, parce qu'en oui. fait euh, c'est toujours cette logique là qui prévaut, oui, ça, oui, et donc non, le médecin non. va vous dire ça serait bien que je me crois il lui dira oui. euh, 0,2 je sais pas quoi, oui. et, voilà. et ça sera donc, impossible le dialogue Donc, la... non, mais, oui, mais ma question à la fin <rire> c'était donc, euh, il y a un environnement aussi, ça on voit bien, mais comment faire pour le contacter, pour pouvoir au moins échanger avec lui, puisque donc il est, euh, voilà faites le 1 ouais. C'est... ça,